Ah, ça marche. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je propose qu'on qu démarre. Bienvenue à Océanopolis, On est ravi de vous accueillir aujourd'hui et ravi d'accueillir cette semaine le pavillon du One Ocean Summit pour le grand public. Donc, comme vous le savez, Océanopolis est un centre national de culture scientifique dédié à l'océan. Donc on, on est ravis d'être acteurs et contributeurs à ce moment important qui se passe cette semaine à Brest, avec plein de sujets cruciaux et passionnants. Donc, première conférence aujourd'hui, avec une succession d'événements jusqu'à jusqu vendredi. Donc, je vais laisser la parole à Céline Miret, qui est la directrice scientifique d'Océanopolis et qui a bâti ce programme assez exceptionnel cette semaine. À toi, Céline. Merci, Nathalie. Alors, bienvenue à toutes et à tous et puis bienvenue à ceux qui, qui nous suivent en ligne hein, et qui pourront euh, voilà, découvrir la richesse en fait, de, de, de cette conférence, euh, des regards croisés en fait, sur la, la science, la société et l'océan. Euh, on a voulu cette conférence avec le Muséum national d'histoire naturelle pour vraiment montrer l'importance finalement de la recherche scientifique, mais aussi, surtout en tant que centre de culture scientifique, évidemment, du, du partage de cette connaissance, de la nécessité en fait, de, de sensibiliser hein, le plus grand nombre aux enjeux de l'océan, à son importance et à son rôle en fait, de, de la vie, tout simplement, sur Terre. Et donc, vous allez voir, pendant cette, les deux heures qui vont suivre, on va faire un petit tour du monde. Alors, on a indiqué, le titre, c'est « Océan, science, société », évidemment, de la connaissance à l'engagement citoyen, mais c'est aussi de la Bretagne au pôle. Donc, on va vous faire voyager vous montrer que, quelle que soit la culture, quel que soit le lieu en fait, où on habite, on a une relation à l'océan. Et cette relation, en fait, elle s'appuie aussi sur les connaissances. Et ces connaissances, en fait, elles sont partagées également au sein des communautés. Et ça, c'est ce qui fait aussi... Euh, un socle essentiel pour ensuite euh, s'engager hein, et faire en sorte que euh, finalement on, on préserve hein, cet écosystème essentiel à la vie sur Terre. Je vous souhaite une belle conférence hein, et surtout euh, voilà, euh, profitez de ce moment d'échange pour poser euh, toutes les questions, voilà, tout ce que vous avez envie euh, de, voilà, de, de, de connaître. Hein, euh, voilà, vous êtes curieux, vous avez envie de savoir ce que vous avez pourquoi on a parlé de tel sujet N'hésitez pas, toutes les questions sont les bienvenues. Je vous souhaite une belle conférence et à plus tard. Alors euh, bonjour à toutes et à tous, euh, je suis très heureux d'être en direct depuis l'auditorium d'Ozanopolis de à Brest. Je suis Olivier Carr, journaliste, réacteur en chef du pôle numérique de C'est Avenir, qui est ce journal de scientifique mensuel qui existe maintenant depuis bien des années et qui s'est doté euh, il y a une petite décennie déjà, d'un site web quotidien qui cartographie tous les jours l'actualité des sciences. Alors c'est un site privilégié pour voir l'actualité des océans, l'actualité de la planète. Aussi, j'ai été ravi quand Océanopolis et le Muséum national d'histoire naturelle m'ont proposé de faire l'animation de cet après-midi d'échange. On est ensemble pendant deux heures. Pendant deux heures, on va discuter le temps de trois tables rondes de la question du partage scientifique, hein, de la façon dont la connaissance scientifique se constitue, comment les scientifiques travaillent et comment leur connaissance est diffusée auprès du plus grand euh, public. Euh, cette, euh, ce, ce propos, on va le voir au travers de trois tables rondes. Pour euh, la première d'entre elles, eh bien, on va s'attacher à quatre exemples particuliers autour de quatre sites vous le verrez, on va faire le tour du monde, on va aller en Afrique, on va aller aux Marquises, euh, on, va, euh, on va rester un peu du côté de Brest avec des études qui sont faites par des scientifiques euh, de la région, euh, mais qui vont nous amener aussi également assez loin. Alors pour cette première table ronde, eh euh, j'ai euh, le plaisir d'être avec des gens sur place euh, dans l'auditorium d'Océanopolis, mais d'autres qui seront en visio. Alors, sur place, je suis avec Frédéric Schluss. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'anthropologie au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et on va voir que le travail que vous avez mené eh ben, va nous ouvrir sur les traces de Jacques Brel, comme je vous disais lors de notre entretien, notre entretien téléphonique. On va aller aux marquises. Je suis aussi avec Nadia Améziane. Bonjour. Bonjour, Nadia. Vous êtes chef de la station marine de Concarneau, hein, tout près, tout près d'ici. Et vous allez nous parler d'un projet dans le cadre duquel des scientifiques de Concarneau travaillent sur la question de l'alimentation des populations inuites. On, on va voir ça. En visio, nous sommes avec deux autres invités. Alors, il y a, il y a Sandrine Job. Alors, la, la communication avec Sandrine Job est un petit peu périlleuse parce qu'elle est en Nouvelle-Calédonie, et il y a une alerte cyclonique, alors euh, Guy, Didier, l'équipe de la technique a fait des tests tout à l'heure, ça semble bien marcher, j'espère qu'on pourra être avec Sandrine Job. Sandrine, elle est biologiste marin, fondatrice de l'association Paladalic, elle est dirigeante de l'entreprise Cortex, et elle travaille sur les récifs coralliens de Nouvelle-Calédonie, voilà, je la vois. On est également en direct depuis le Bénin avec Ebenezer Oudjinou qui travaille sur la question des, des mangroves et Benazir Uddinou, il est directeur de l'ONG CORDE, CORDE comme Coordination pour la Recherche et le Développement des Environnements, et c'est un ingénieur en environnement spécialiste des zones humides. Alors, on va voir. Hein, vous, vous voyez déjà, euh, vous avez vu des images qui ont tourné en boucle derrière nous et, et, et qui, qui, qui prendront l'entièreté du player vidéo sur la page YouTube d'Océanopolis, puisque vous nous suivez depuis la page YouTube d'Océanopolis. Et ces images, eh ben on, on fera des petits focus de temps en temps parce qu'elles illustrent les travaux de nos invités. Toutes ces tables rondes, tous ces échanges vont durer une demi-heure. À l'issue de notre discussion, on prendra des questions de la salle. Il y aura dix minutes de questions de la salle. Les questions que vous allez nous poser, vous qui êtes avec nous, là, dans l'auditorium d'Océanopolis à Brest, mais aussi des questions qui viendront du web, puisque vous nous regardez sur Youtube, et vous pouvez poser les questions en direct sur Internet. Alors, euh, on, on va rentrer peut-être directement dans le vif du sujet. Frédéric Schluss, j'ai euh, utilisé quelques mots-clés, comme on dit sur le web, on a, on a parlé euh, des marquises, et, et c'est un travail euh, très intéressant que vous avez mené aux marquises sur la question de la Biodiversité, de la perte de biodiversité, biodiversité, mais vous avez travaillé en collaboration étroite avec les gens qui vivent là-bas et vous m'avez dit quelque chose que j'ai trouvé très frappant, c'est que quand une espèce de poisson disparaît, c'est pas simplement le poisson qui disparaît, il y a tout un pan de la culture. Oui, effectivement, on a mené un programme de recherche participatif avec la population marquienne. Donc là, quelques images des marquises déroulent en même temps. Il faut savoir que l'appel des marquises est l'archipel le plus éloigné de tout continent au monde, qu'il y a six îles habitées, environ 9000 personnes sur les six îles qui se répartissent grosso modo entre 26 vallées ou villages. Donc des, un peuple marquisien très, très fort de sa culture, peuple de l'océan, hein, des les hommes de, de l'océan, hommes et femmes de l'océan. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était de comprendre les relations que cette population tissait avec le milieu marin. Et effectivement, c'est un milieu qu'ils connaissent très bien. C'est un milieu qui est vu de manière différente d'une autre, un milieu qui relie, c'est un océan d'îles. Et c'est un, un joli terme de Epeli un, un penseur polynésien. Et quand on travaillait avec eux, on voyait bien que à chaque fois qu'on parlait d'une espèce, d'une espèce de poisson, de crustacé, derrière il y avait un mot dans une langue, le marquisien, puisqu'il y a une langue marquisienne qui est encore parlée très fortement. Il y avait derrière des techniques de pêche. Il y avait donc tous ces savoirs de pêche, savoir naviguer pour aller au lieu où se trouvaient les poissons. Des et techniques. tout ça, ça disparaît. Le mot disparaît, la technique de pêche, la recette de cuisine, elle disparaît. La recette de cuisine, les techniques médicinales aussi, les contes et légendes, les chants autour d'un poisson ou d'une espèce. Et effectivement, si l'espèce disparaît, c'est un pan de la culture qui risque aussi de, de disparaître. Alors, ce qui est très intéressant, c'est la façon dont vous travaillez en collaboration avec les populations locales Ce n'est pas un savoir scientifique qui tombe du ciel comme ça et que euh, les, les gens sur le terrain devraient subir. C'est difficile en étant anthropologue d'avoir un savoir scientifique qui tombe du ciel. C'est évidemment la rencontre des populations avec toutes les connaissances, compétences qu'ils ont euh, qui nous permettent de construire ce savoir. Et là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a fait participer l'ensemble de la population marquisienne puisqu'on s'est déplacé de vallée en vallée sur différentes missions. Et on leur a demandé, à partir autour de cartes, c'était de la cartographie participative, de situer l'ensemble des endroits où il y avait un lien avec, avec la mer. Ça pouvait être aussi bien des lieux de pêche que des lieux où il y a des recettes de cuisine particulières ou encore des lieux où on va chercher des, des coraux ou des, des pierres qui vont orner des lieux sacrés et qui permettent voilà, de construire toujours ce lien à la mer. Alors quand on parle d'un lieu comme les marquises, on peut l'associer pour qui n'y est jamais allé, hein, à, à, à des images sous-marines extraordinaires de, de coraux. Les coraux, c'est justement ce sur quoi travaille Sandrine Job. Je disais que Sandrine, elle est en Visio avec nous. Elle est en Nouvelle-Calédonie. Et depuis 2011, elle a une démarche euh, très impliquante auprès, auprès du public qui consiste à aller voir l'état des coraux et aller les voir régulièrement pour voir quelle est leur évolution. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu euh, co co comment vous procédez, Sandrine Alors là, moi je vous entends pas, je ne sais pas si euh, à la technique? Vous vous ah, ça y est, ça y est. Donc bonjour, bonsoir à tout le monde. Euh, merci de votre invitation. Donc euh, moi je bon, déjà une double casquette puisque je travaille à la fois dans le domaine du privé, euh, donc en tant que gérante d'une société bureau d'études. Mais également, effectivement, en 2011, j'ai créé cette association, l'association Paladalic, puisque j'estimais que justement, au travers du travail dans le domaine du privé, je n'arrivais pas à couvrir certains aspects qui me semblaient indispensables. Et donc, ces aspects sont l'éducation, la sensibilisation à l'environnement et le fait de pouvoir en fait faire participer les citoyens à la science. Donc j'ai hérité en 2009 de ce réseau d'observation des récifs de Nouvelle-Calédonie, qui comprenait euh, à l'époque 25 récifs qui étaient suivis annuellement. Euh, et euh, je me suis vite rendu compte en fait que euh, bah, ce petit réseau qui, euh, qui avait tout le mérite d'exister, mais qui était fait euh, en fait, euh, dont les méthodes étaient très simples, avait vraiment la possibilité de se développer au sein de la société puisque avec un minimum de formation et d'encadrement tout le monde peut participer voilà donc à l'heure actuelle 12 ans après on a augmenté à 90 récifs suivis tous les ans avec plus d'une centaine d'observateurs donc tout le monde utilise exactement la même méthode c'est à l'heure actuelle le seul réseau d'observation pérenne et homogène à l'échelle du territoire hein, je je vous rappelle quand même que la Nouvelle-Calédonie est un des plus grands ensembles coralliens au monde, juste derrière des ensembles tels que l'Australie. On a une biodiversité qui est exceptionnelle, on est très préservé de grandes sources de perturbations telles que les blanchissements coralliens ou d'autres types de perturbations, même, bon, c'est vrai que là il y a un cyclone en ce moment, mais de manière générale on a quand même aussi peu de perturbations, donc vous voyez, on est vraiment dans un lieu exceptionnel au niveau de la biodiversité, mais il y a également très, très peu de monde, euh, d'où la nécessité de faire participer euh, tout un chacun qui souhaite euh, s'impliquer euh, euh, pour, euh, bah, pour faire avancer les choses à son niveau. Sandrine, voilà, est-ce est que, faire... est que vous pouvez nous, nous expliquer concrètement comment les gens qui, qui participent à vos plongées peuvent mettre la main à la pâte? Il faut être sous l'eau avec quoi un double décimètre pour mesurer la taille des coraux Il faut prendre des photos Qu'est-ce que vous attendez d'eux Alors, on a une méthode qui est standardisée. Beaucoup de gens la connaissent sous le, le, le, le nom de Rift Check, puisque c'est un, un réseau qui existe depuis 25 ans. Donc, en Calédonie, on a adapté ces méthodes-là au territoire. En fait, on a déjà des listes d'espèces cibles. Donc, on ne va pas... Il euh, y a environ 20 000 espèces marines hein, dans le lagon de Nouvelle-Calédonie, donc euh, nous on va en suivre allez, une cinquantaine, parce qu'elles ont un rôle euh, très précis sur euh, le fonctionnement du récif, et euh, grâce à ce petit nombre d'espèces, déjà ça nous donne une idée euh, de la santé du récif. Donc ça c'est la première chose, déjà il faut que les méthodes soient suffisamment simples. Après il y a une formation, et il y a un accompagnement tout au long des plongées. Donc ensuite on est sous l'eau, j'ai vu quelques images de nos suivis aux îles Loyauté tout à l'heure. Oui, effectivement... Guy, Guy, à la technique, va peut-être pouvoir nous remontrer certaines des séquences que vous nous avez envoyées, Sandrine, où on voit, où on voit ces plongées. C'est ça. Donc on a un grand décamètre. On met 100 mètres de décamètre de chantier sous l'eau. Et autour de ce décamètre, on va à la fois recenser ce qu'on appelle les habitats, donc c'est tout ce qui va être collé au fond marin, donc ça va être effectivement les coraux durs, les coraux mous, les algues, les éponges, également le sable, hein, parce qu'il y a des espèces qui vivent dans le sable, des roches, etc. On va recenser ce qu'on appelle les invertébrés, donc tout ce qui est bénitier, oursin, euh, holoturie, voilà, donc ce sont des, des, des espèces qui donnent un, une bonne indication sur la santé des récifs. Et enfin, on recense les poissons. Euh, on a rajouté quelques petites, puisqu'on parle ce soir de science, on a rajouté ces dernières années quelques indications qui sont faciles à, à récolter et qui apportent énormément en termes de science. Ce sont donc le recrutement corallien, donc l'arrivée de nouveaux coraux sur le récif, donc on les comptabilise. Donc ça donne une idée de la dynamique, en fait, de ce peuplement, à savoir est-ce qu'il se régénère, est-ce qu'il est vieillissant. Et on rajoute également euh, la l'inventaire des maladies des coraux. Et ça, on partage ces données avec l'ensemble du public édonien mais également avec tout un nombre de scientifiques qui sont intéressés par les données. Alors, on, va, on reviendra hein, sur cet environnement des coraux plus tard dans, dans, dans cette table ronde. Mais là, j'aime qu'on aille visiter un autre écosystème qui est cette, cette interface entre la rivière et la forêt que sont les mangroves. Euh, Ebenezer Unjouni, vous vous travaillez sur les mangroves au Bénin, mais pas simplement au Bénin, et vous travaillez sur la question de leur préservation. Parce que, d'abord, les mangroves, c'est un écosystème extraordinaire qui est très important dans l'usage que peuvent en faire les populations humaines. On va y trouver à manger, on va y trouver plein de choses à récolter. Et c'est aussi un écosystème en danger. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Ebenezer Oui, effectivement. Bonsoir tout le monde. Et pour vous reprendre, j'ai dit que les mangroves sont les écosystèmes les plus productifs de la planète. Ça, c'est pour résumer un peu tout ce que vous avez dit euh, sur cet écosystème. En même temps, très productif, mais très fragile également. Alors, euh, la population euh, au sud du Bénin a euh, longtemps utilisé ces mangroves, euh, les palétuviers, pour des systèmes de pêcherie euh, développés traditionnellement, que nous appelons Akadia. Au niveau du Bénin, au niveau du Sud ou Est du pays, euh, la population a carrément euh, détruit tout cet écosystème de mangrove pour construire ce système de pêcherie durant des années. Alors quand on s'est réveillé, euh, nous avons décidé de préserver le peu qui existe. On s'est euh, alors rabattu sur le Sud-Ouest du Bénin qui a quand même gardé encore plus ou moins une bonne partie de cet écosystème et Mais Ebenezer, vous voulez dire que certains, certains sites de mangroves ont déjà atteint le point de non-retour On ne peut plus les sauver Exactement. On ne peut plus rien faire. Quand vous prenez le sud-est du Bénin, euh, il y a des zones où c'est carrément impossible de faire de la restauration parce que le biotope a totalement été changé et avec euh, le système de fragmentation et tout le reste, on ne peut plus rien faire. Euh, et c'est ça que nous allons expliquer tout à l'heure au niveau du, euh, du côté ouest du pays, où nous avons quand même aussi des poches de dégradation. Et là, la science, on est en train de mettre en place euh, un système qui permet à la science d'aider à la restauration de ces écosystèmes de mangrove, de ces poches dégradées d'écosystèmes de mangrove. Euh, concrètement, comment ça se passe euh, C'est une coopération que nous avons développée avec le Mexique. Le Mexique, vous connaissez, c'est un pays qui a longtemps... Euh, développer euh, une expertise dans le domaine collé à la science pour restaurer des écosystèmes de mangroves. Et là, dans la commune de Ouida, euh, au, au, sur le site Ramsar 1017 au, pays, au Bénin, nous avons identifié un site pilote qui nous a permis de faire un suivi scientifique en monitoring sur près d'un an, où nous avons mesuré les paramètres physico-chimiques au niveau de ce site où ces paramètres n ont réellement permis de voir que le site est vraiment dégradé en la comparant à un site de référence où la mangrove est en état in, est, est intact. Donc vous voyez, l'approche scientifique qu'on met en place, c'est de prendre un site de référence où vous placez des piézomètres, des tubes, où on arrive à prendre des mesures, des paramètres physico-chimiques, et vous installez aussi ces tubes-là au niveau du site où c'est complètement dégradé, vous prenez les mesures et après vous comparez. Et là, en comparant, on se rend compte vraiment que le site est vraiment dégradé et naturellement, ce site-là ne, ne peut pas être restauré. Donc, il faut euh, l'accompagner. Et en l'accompagnant, c'est en comparant ces mesures de construire des canaux pour ramener de l'eau sur le site et faire revenir euh, les paramètres physico-chimiques à la normale. Ça, c'est une, une solution. C'est une solution qui consiste donc à construire des canaux pour alimenter en eau les, les, ces poches de dégradation. C'est une solution qui a déjà porté ses fruits. Vous avez vu oui, euh, une évolution positive de certains sites. Bien sûr, le site pilote que nous avons eu euh, à Ouida, dans la commune de, de enfin, à Ouida, au sud-ouest du Bénin. Euh, depuis trois ans maintenant, ça a donné des fruits et euh, les plants grandissent correctement. Et, et c'est la première fois que nous avons pu mettre en place cette technique en Afrique de l'Ouest qu'on appelle restauration hydrologique des mangroves. Parce que quand le site est dégradé, c'est que l'eau, le flux et le reflux, en fait ce qui permet à une mangrove d'être en bon état de conservation et de fonctionner, c'est ce flux et reflux d'eau chaque fois qui doit pouvoir venir euh, alimenter ces zones-là. Alors quand c'est fragmenté et que l'eau ne peut plus remonter, il va, il, a, il, il va falloir trouver le moyen de faire revenir hein, l'eau pour permettre ce flux et reflux. Et c'est ça que nous avons pu faire à travers la construction des canaux qui permettent d'alimenter de façon interstitielle ce, ce, ce site, et après, on procède au reboisement. Donc, voilà ce que la science, au niveau pour le cas du Bénin, nous a permis de, de faire. Et euh, d'autres sites pilotes sont aujourd'hui en cours de, de, de mise en œuvre pour dupliquer et répliquer euh, cette technique-là en fait, à une échelle beaucoup plus, beaucoup plus large. Alors, comme l'expliquait Benazer voilà. ou, ou, ou Johnny, le, le cas des mangroves du, du Bénin, c'est le cas d'un lieu, d'un écosystème dans lequel les populations locales viennent, peuvent trouver hein, de quoi, de quoi se, se nourrir. Il y a une autre question liée à l'alimentation euh, qui euh, fait l'objet d'une étude dont on va parler euh, maintenant. Alors, retour à Brest, retour à l'auditorium d'Océanopolis. Euh, je suis avec Nadia Améziane, je disais chef de la station marine de Concarneau. Et il y a des scientifiques de Concarneau, notamment Guillaume Massé, qui est chercheur CNRS, qui travaille en étroite collaboration avec des scientifiques québécois, notamment euh, euh, Mélanie euh, Lemire, euh, sur la question de l'alimentation la population inuite. Oui, tout à fait. Euh, L'objectif de. Alors là aussi, on voit quelques images. L'objectif voilà, du, du projet, c'est d'évaluer les les, les bénéfices de l'alimentation traditionnelle chez les inuits. Il faut savoir que les Inuits chassent le caribou, mais ce sont surtout des pêcheurs. Ils vont pêcher le beluga, le morse, le phoque, un poisson, l'ombre, qui est un salmonidé. Et puis, ils vont aussi se nourrir de petites becs, quand c'est l'époque. Donc, j'allais dire une alimentation variée, mais euh, adaptée aux conditions extrêmes dans lesquelles vivent euh, ces populations. Alors là, il faut situer un peu, hein, on est au nord du euh, On est au nord, au nord du, du, du Québec. Hein, où, alors, je, je suis désolée, j'ai ma petite... Euh, ma petite euh, au Nunavik, hein, qui est une région au nord du Québec, on a de, des populations d'Inuits. De, et ce projet est donc co-construit entre les scientifiques et ces populations-là. C'est-à-dire qu'on est parti de questions que se posaient les Inuits, euh, notamment euh, les médecins, inuit Inuits s'étaient aperçus, quand ils faisaient des analyses de sang, qu'il y avait beaucoup de mercure. Il y a les plus hauts taux de mercure dans le sang des Inuits. Il y a beaucoup de sélénium aussi. Et la question s'est posée de savoir d'où venaient ces polluants. Et il s'avère qu'ils viennent, qu viennent essentiellement... Euh, bah, des produits de la mer, hein, tous ces prédateurs, en fait, le, que ce soit le phoque, le morse ou le beluga, sont des prédateurs supérieurs, c'est-à-dire qu'ils arrivent en fin de chaîne hein, du réseau trophique et ils accumulent tous ces polluants. C'est le coup de la classique pyramide alimentaire. Il hein, y, y a peu de mercure et de sélénium chez les tout petits organismes qui sont tout en bas, mais ce phénomène d'accumulation quand on monte au fur et à mesure. Tout est. Ce qui est aussi étonnant, c'est que même au sein de l'animal, oui. euh, il y a une petite photo qui, qui, qui est montrée là, euh, ces, éléments, ces métaux lourds sont répartis différemment suivant le, le la, Dans le, le, le, beluga, le corps, dans trucs, voilà. voilà. tout, tout n'est tout pas... Tout toutes les parties du, du belugane sont égales ça la position. Tout à fait. c'est dans le foie, hein, puisque c'est un organe qui est détoxifié. toxifié. Mais chez le beluga, c'est aussi concentré dans la queue du beluga. Et c'est une partie qui est consommée, notamment chez les, chez les femmes, hein, qui est un mets assez privilégié, qui, est, qui, qui a beaucoup de gras. Et du coup, il y a une grosse concentration, de, notamment de mercure. Euh... Et donc, vous avez, les, les scientifiques étaient sur le terrain, on a vu des images... Ils interrogent les gens sur leurs pratiques alimentaires, à quelle fréquence, ils mangent quel type de poisson, etc. Frédéric Schluss, cette façon d'enquêter sur le terrain, ça ressemble quand même à ce que vous m'avez raconté à propos de votre travail sur les, euh, dans, aux, aux marquises. Comment se passe l'inclusion du, du grand public Est-ce que quelquefois, ils ne voient pas arriver les, les chercheurs euh, euh, quoi, euh, comme des chiens dans un jeu de quilles On ne sait pas ce qui vient de nous embêter ou euh, ça, ça marche toujours bien alors, ça marche généralement bien, c'est bien préparé. Euh, il faut connaître des personnes de classe, des partenaires souvent associatifs qui nous permettent d'avoir accès aux populations. Il faut aussi construire avec eux, et c'est ce qu'a y a à expliquer dans cette étude-là. C'est une construction à partir des questions qui se posent, à partir de leurs priorités, des grands enjeux. Au Marquis, c'était vraiment les enjeux de sauvegarde de ce territoire maritime, qui est un territoire... Il y a une zone économique exclusive très importante où il y a une richesse très très forte où il y a des convoitises aussi très importante, notamment de bateaux de pêche qui veulent venir pêcher dans les eaux, dans les eaux territoriales. Donc, à partir du moment où c'est préparé, où c'est expliqué, et en fait, le chercheur, il construit de la connaissance, alors pour la science, évidemment, mais au service aussi des populations, puisque c'est aussi au service de l'aide à la décision, pour là, notamment au Marquis, c'était pour la construction d'une aire marine gérée. Donc, il, voilà, c'est quand il y a ce... Ce lien qui s'opère, c'est souvent extrêmement fructueux, extrêmement riche. Il faut de trouver quoi, des exemple. collaborateurs sur place, j'allais dire des complices, des gens qui veulent bien jouer le jeu. Alors non, c'est des partenaires, vraiment, on si, sur ce terme de partenaire et c'est pas, voilà, pas un jeu euh, parce que tout seul, effectivement, pour avoir accès aux populations, ça peut être compliqué. Euh, et puis il y a aussi, au marquises il y avait des problèmes de la langue, par exemple, il y a tout, tout ne peut pas être traduit en français, même si les marquésiens parlent français, puisqu'on est en Polynésie française. Hein. Mais euh, il y a aussi toutes ces légendes, tous ces contes, et on a besoin de personnes qui nous aident aussi euh, dans cette traduction et dans, dans ce lien avec euh, les populations. Mais oui, c'est un partenariat, un partenariat étroit, fructueux pour les deux, et puis euh, très équitable et transparent. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Alors, à propos de, de langue et de traduction, euh, on a parlé de, de, de l'association... Euh qui a été créée en 2011 par Sandrine Job en Nouvelle-Calédonie, qui s'appelle Pala C'est une association qui permet d'aller voir les coraux, de plonger, voir les coraux. Dalik, Sandrine Job, c'est un, une expression kanak, hein, euh, euh, hein, enfin en tout cas, euh, qui, qui, qui, veut, qui, veut dire, euh, qui veut dire quelque chose lié à la mer, je crois. Euh, donc euh, Pala signifie euh, parler, et euh, Dalic, c'est la mer, le lagon. Donc en fait, ça va un peu dans les deux sens, c'est parler de la mer ou la mer te parle. En fait, assez rapidement, euh, au démarrage, cette association elle s'est créée comme un club de plongée, puisque je suis euh, monitrice de plongée euh, par ailleurs, et euh, donc c'était pour faire de l'observation. Et au bout d'un tout petit nombre d'années, on a commencé à intervenir dans les dans les écoles, dans le cadre de la fête de la science, euh, à Lifou d'ailleurs, qui est une des îles Loyauté. Et euh, en fait, on a commencé à vraiment parler de la mer. C'est-à-dire qu'au travers euh, de toutes ces actions scolaires, on raconte ce qu'on a vu et on construit euh, le savoir au travers de ce qu'on voit. Et euh, ça touche énormément les jeunes, puisque euh, quand on leur parle du morceau de récif qu'ils ont juste euh, sous leurs pieds, euh, bah, tout de suite, ça va plus les toucher. On, de plus en plus, on prend les jeunes avec nous dans l'eau aussi. C'est-à-dire qu'on a mis en place un espèce de suivi euh, pour les enfants. Euh, j'ai entendu, euh, donc, euh, veuillez m'excuser madame, j'ai pas retenu votre, votre nom, mais en tout cas, euh, votre expérience aux marquises est très intéressante. Nous avons aussi travaillé euh, avec la province, euh, une des provinces de Nouvelle-Calédonie sur le projet des aires marines éducatives, qui est calqué donc sur le modèle de celui des marquises. Et euh, il s'agit effectivement de confier un, un espace de récif à des enfants pour qu'ils apprennent à le gérer. Donc vous voyez, en fait c'est ça, c'est vraiment essayer de porter en fait l'observation euh, dans le cœur des gens, mais au travers de choses qu'ils voient, puisque forcément ça va plus les toucher. Euh, voilà. Après, je, je voulais juste rebondir sur, un, sur quelque chose qui m'avait interpellé, qui vient d'être dit, par rapport aux langues. Donc là, euh, en ce moment, on prépare une exposition itinérante donc qui va vraiment se déplacer partout euh, dans toutes les tribus de Nouvelle-Calédonie et dans les événements scolaires, euh, etc., et on a un partenariat avec l'Académie des langues kanak qui promouvoit justement euh, l'utilisation de ces langues, hein, parce qu'il y a 32 langues euh, canaques hein, en Nouvelle-Calédonie, donc c'est énorme. Euh, les populations étaient très, très isolées euh, pendant longtemps, donc, euh, ce qui a fait qu'il y a autant de langues à l'heure actuelle qui sont euh, encore parlées, mais parfois juste par 10 euh, ou 50 personnes. Toutefois, ces langues existent encore, et pour ne pas qu'elles meurent, il y a cette euh, institution qui s'est créée donc, on a élaboré, nous, un partenariat avec eux, à la fois pour euh, bah, les aider, eux, à récupérer du, de la, de, des mots euh, en lien avec la mer. Et euh, nous, euh, on bénéficie de leur appui, euh, de manière à ce qu'on a en fait, déjà traduit tout un, euh, un certain nombre de phrases de l'exposition euh, dans différentes langues, de manière à vraiment toucher les gens. Euh, puisque, effectivement, ici, c'est pareil, c'est la France, mais euh, très clairement, euh, c'est... C'est pas vraiment la France, c'est la Nouvelle-Calédonie, c'est à part. C'est euh, voilà, un pays qui, qui mérite euh, d'être vu et connu, puisqu'il a vraiment euh, une entité, c'est une entité à part dans le monde. Il y a une culture très, très forte qui est encore présente euh, au quotidien, et notre avant, notamment au travers des langues. Alors, à, à propos de cette façon de... de, de de faire toucher du doigt aux gens sur le terrain de ces évolutions scientifiques, de ces découvertes, de cette progression dans la domestication d'un environnement. Et Bénézère, est-ce que vous, par exemple, au Bénin, dans ce travail autour des mangroves, j'imagine que vous devez concrètement former des gens, parce que la solution que vous avez évoquée tout à l'heure, qui permet d'amener de l'eau dans les zones dégradées il faut former des ingénieurs, il faut former des techniciens. Comment ça se passe sur le terrain, ça OK. Euh, merci beaucoup. Concrètement, c'est que dans le cadre de ce projet, euh, pour euh, euh, vraiment faire adopter la technologie et la partager, nous avons financé deux masters. Donc, euh, il y a des étudiants qui ont, été, qui ont suivi tout le processus et qui l'ont mis en master et qui ont soutenu. Et aussi, on a travaillé de commun accord avec la communauté. Le projet a évolué de telle sorte que nous avons installé des groupes de surveillance des mangroves au niveau de chaque village. Et ce sont ces villageois-là, ces groupements organisés et installés, qu'on a impliqués dans le projet pour suivre tout le processus depuis le suivi des euh, piezomètres mis en place, la prise des données. Euh, le, euh, la construction des canaux la maintenance, tout le processus où nous avons impliqué les communautés euh, pour, euh, pour faire le travail je voudrais également rebondir un peu sur l'aspect de euh, la disparition des poissons nous avons également le même problème au Bénin c'est que s'il si arrivait que certains poissons, certaines espèces de poissons disparaissent c'est que nous allons perdre aussi bien les poissons mais aussi la culture qui est lié à ça. Il y a la culture culinaire, il y a toute, un, toute une symbolique qui est liée à certaines espèces pour euh, certaines manifestations annuelles qui se font. Donc c'est d'autant plus important pour nous de préserver ces écosystèmes-là pour préserver aussi bien ces, cultes, euh, ces cultures, ces rites euh, annuels qui se, qui se font. Alors, voilà. c'est intéressant ce que vous dites, c'est exactement la problématique qu'illustrait Frédéric Schloss tout à l'heure. On arrive au, au terme de, cette, de ce moment de discussion. Ça fait presque une demi-heure déjà qu'on discute, mais je voudrais terminer quand même avec Nadia pour, pour finir sur cette, ce, ce cold case, j'allais dire cette enquête autour du, du, du Beluga, puisqu'on se rend compte que, de façon assez surprenante, la pollution qui est vectorisée, qui est portée par le mercure, elle est en quelque sorte à l'intérieur du beluga contrée par un autre élément chimique. Tout à fait. Je disais tout à l'heure qu'on avait trouvé dans le, les globules rouges d'Inuit beaucoup de sélénium. En fait, c'est une molécule qui, est, qui a le sélénoné. Bravo, Lydia, <rire> ce pas, pas facile. Euh, qui se trouve normalement pas du tout synthétisée par les mammifères euh, marins qu'on retrouve dans le milieu marin et euh, qui a un, un puissant antioxydant et actuellement les scientifiques pensent également que ça euh, permettrait de, euh, bah, de faire une réaction chimique avec le mercure et qu'il n'aurait de ce fait pas d'impact euh, trop néfaste. C'est le contrepoison quoi. Globalement on pourrait presque dire ça, c'est le contrepoison. Et actuellement la question se pose de savoir d'où vient, quelle est l'origine de cette molécule et ce qu'il y a d'intéressant aussi à savoir, c'est qu'on peut rebasculer cette expérience là sur nos littoraux, nous avons de la sélénine aussi dans la sardine et les maquereaux. Donc l'objectif de, de ce projet était de, de, de dire aux jeunes, hein, il y avait une petite image vous il y a marqué, nous on ne mange pas de poulet, c'est d'expliquer que cette alimentation traditionnelle inuite, eh bien, elle a, malgré ces polluants qui viennent de l'Europe et de l'Amérique du Nord, eh bien, elle est bénéfique malgré tout aux Inuits, et qu'il ne faut pas qu'ils tombent dans la facilité, genre manger des pizzas, un peu ce qu'on fait, n'est-ce pas Et qu'ils continuent à perpétuer cette tradition, de cette tradition alimentaire. Et j'allais dire, ce projet ben, ouvre des perspectives beaucoup plus importantes, puisqu'on pourrait aussi s'en inspirer et revenir, nous, manger du poisson, qui pourrait contrer certains effets nocifs à notre santé. Alors on va continuer maintenant un peu la discussion, mais plutôt sous la forme des questions-réponses, hein, puisque peut-être que dans la salle, certains d'entre vous avaient envie d'interroger nos, nos, nos invités, dans la salle ou sur le web, hein, puisque depuis le, la page YouTube de Céanopolis, où vous pouvez regarder, suivre les débats, il est aussi possible de poser des questions. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un là qui baisse son masque. Voilà. Non, non. Ah non, c'était un faux baissé de masque. Je me suis fait, je me suis fait avoir. Alors, euh, est-ce que, c'est un peu difficile pour moi de voir la salle avec les, avec les euh, lumières. Alors peut-être moi je vais poser une question complémentaire à Sandrine, Sandrine, Sandrine Job, qui a, a, a, a expliqué qu'elle travaillait euh, très volontiers de façon un peu particulière avec euh, avec les jeunes, avec les enfants. Euh, je me demandais si en plus, avec l'expérience qu'elle a dans cette association qui a été créée en 2011, est-ce qu'elle voit monter la thématique de la lutte contre le réchauffement climatique On a vu ces dernières années que c'était un thème qui était devenu très important pour la jeune génération. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous constatez directement auprès des jeunes gens avec qui vous travaillez sur le projet, Sandrine alors, je dirais qu'il y a une prise de conscience un peu collective au niveau de, de l'ensemble de la planète hein, sur ces thématiques. Et donc, en Calédonie, on n'est pas épargné, enfin mais bien entendu, concerné par ces questions-là. Et Effectivement, ces dernières années, il y a énormément de, de projets scolaires qui ont, qui ont été mis en œuvre par les, par les institutions. Euh, local puisque l'éducation est de compétence euh, territoriale, hein, pour, pour partie en tout cas. Euh, notamment, par exemple, je pense à euh, euh, donc, euh, le, le label euh, euh, Environnement, et Écologie euh, et Développement Durable qui est proposé euh, au sein des établissements. Donc, euh, c'est un label que les établissements euh, peuvent demander. Pour ce faire, ils font appel à des associations environnementales comme nous pour leur amener de la connaissance. Ça leur permet de construire, enfin nous et d'autres, hein, parce qu'il y a quand même énormément d'associations environnementales en nouvelle c'est très riche. Euh, et, euh, et donc ça leur permet de construire effectivement des projets, mais également des dossiers, obtenir des labels, qui leur permet de bah, continuer à faire une meilleure éducation des enfants, parce qu'en fait, la solution, elle est là. La solution, elle est là, elle est que les jeunes générations, ils ne fassent pas les mêmes erreurs que nous. Euh, moi, je pense que nous, on n'a pas fait les mêmes erreurs que nos parents, mais ben, voilà, ça, tout ça, ça prend beaucoup de temps. On sait que la dégradation va plus vite que euh, la prise de conscience. Mais moi, je vois depuis effectivement euh, presque 20 ans que je suis en nouvelle une vraiment une, une meilleure appropriation de ces savoirs. Euh, on le voit au moment où on pose des questions aux enfants, ben, tout de suite, ils répondent euh, euh, plus justement... Euh, année après année. Donc oui, j'ai quand même l'impression qu'effectivement, ça porte ses fruits. Et ça, c'est le travail d'énormément d'acteurs, euh, qu'ils soient institutionnels, privés, euh, publics, euh, sans compter, euh, voilà tous les mécènes qui nous aident aussi financièrement, euh, tous les citoyens qui s'investissent dans les associations. Euh, voilà, C'est vraiment un effort collectif qui a à faire et ça porte ses fruits. Moi, je suis très optimiste. Hein, donc, euh... <rire> Bon ben C'est sympa, sympa de parler d'optimisme, hein, parce que ce n'est pas le message oui. prédominant à l'heure actuelle. Ebenezer, euh, et, et ah oui. euh, est-ce que euh, vous pourriez euh, évoquer ce que sera l'avenir de ce formidable projet qui est mené par l'ONG Corde sur la restauration des, des, des mangroves Vous êtes, j'imagine, déjà projeté dans les années qui viennent Alors, est-ce qu'on a perdu Ebenezer Non, je crois pas. Si, peut-être quand bien même. Bien, je ah non, là. voilà, voilà Ebenezer. Oui, oui. On vous euh, les, dieux de, les dieux de la connexion sont avec moi. Euh, <rire> je voudrais apporter un peu, oui, euh, une précision. Dans notre cas aussi, nous faisons euh, des activités en direction de la jeune génération, comme nous appelons l'éducation environnementale qui est systématique à, à tout ce projet-là, à tous les projets que nous gérons globalement au niveau de corps d'ONG. Et euh, nous sollicitons des plages horaires au niveau des, des établissements et nous allons animer des séances pédagogiques avec les enfants sur les divers thèmes tels que euh, l'écosystème mangrove, le réchauffement climatique, où on aborde diverses euh, thématiques, comme je l'ai dit, avec les enfants. Ça permet, euh, la logique, c'est d'avoir une relève de qualité demain parce qu'avec euh, les adultes, c'est comme euh, le tronc d'âme dans l'eau, ce serait comme car carrément difficile de les transformer. Mais avec euh, les enfants, nous arrivons quand même à faire un travail merveilleux et avoir des résultats avec eux. Voilà euh, ce que nous faisons. Je voulais apporter cette précision aussi. Bon, bah, J'aime bien qu'on termine avec cette idée d'optimisme. Frédéric Schluss, est-ce que le... c'est est aussi une des conclusions qui est drainée par le travail que vous avez fait aux marquises, cette, cette, ce, ce goût du public, ce goût des populations euh, concernées, euh, cette envie de trouver des solutions, c'est aussi un, un des enseignements que vous en avez tiré Les, les populations, évidemment, sont concernées, parce qu'elles vivent de la mer, c'est ce qu'on a entendu, jusqu'à présent, elles vivent de la mer, elles ont des liens forts, pluriels, avec la mer, bien symbolique, symboliques, c'est un art de manger, mais c'est aussi ce qui fait leur identité, quand on est peuple de la mer et en Bretagne aussi, parce que j'ai eu la chance de travailler aussi en Bretagne, voilà, quand, on, quand on a ces liens avec la mer. Et donc évidemment que ces populations sont concernées, qu'elles ont aussi des savoirs qui leur permettent de voir des transformations, des changements et qui sont des changements en ce moment qui ne sont pas en bien, qui sont plutôt... qui posent des questions sur l'avenir. Et, et ça, c'est important à prendre en compte. Juste si j'ai deux minutes pour parler euh, des aires marines éducatives. Donc, aires marines éducatives qui sont nées euh, sur l'île de Tawata aux Marquises, où après le passage de scientifiques qui expliquaient voilà, il faut gérer, il faut faire une aire protégée, les enfants de primaire puisqu'il n'y a qu'une école primaire, une seule classe, euh, se sont dit mais nous aussi on veut gérer. Et donc, on veut, on veut aussi pouvoir interdire à nos parents de pêcher ici, de mettre des poubelles là, de pêcher, de mettre les bateaux, de positionner les bateaux. Et c'est né comme ça. Et aujourd'hui, il y a des, des aires marines éducatives en Bretagne, il y a des aires marines éducatives partout sur l'ensemble du territoire français. Et c'est vraiment une belle, une belle réussite parce que ça permet à la fois de prendre conscience de se dire qu'il faut être acteur aussi. Ce n'est pas juste apprendre, mais c'est aussi être acteur. Et ce qu'il y avait aux marquises, alors je connais moins bien ici, c'est aussi cette transmission entre des savoirs de personnes plus âgées, des pêcheurs qui parlent de leur métier et puis les jeunes. Donc là, c'est en tout cas une très, très belle réussite parce que je crois qu'on est arrivé à plus de 300. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais presque 400. Je vois qu'on me fait des chiffres, <rire> des, des signes. Mais euh, voilà, c'est extraordinaire. Nadia, un mot, cet optimisme. Peut-être on va... Oui, et puis on va s'arrêter là. Ah non, il y, a une question. Ah, il y a une question. Oui, Lionel, je voulais vous demander, et c'est peut-être plus à Sandrine Job, euh, euh, qu'est-ce qui se passe entre la Nouvelle-Calédonie et tout, les, tout ce qui se fait entre les pays du Pacifique, qui se réunissent ben, sans nous souvent, mais pas toujours d'ailleurs le Japon est en train de développer un gros, gros projet, assez vertical, comme souvent au Japon, mais qui se, qui se ramifie, on va dire, dans, dans le pays, en lien avec la décennie des océans pour l'UNESCO. Et ils sont très demandeurs, en fait, de rencontrer. Et je voulais savoir si ben, en Calédonie, ça parle ou est-ce qu'on reste franco-français et puis asiatique-asiatique Enfin, comment ça s'échange Moi, j'ai découvert à l'occasion d'une de ces rencontres qu'il y avait des, des, des aires éducatives à Hawaï, par exemple, parce que quelqu'un d'Hawaï intervenait. Quoi. Donc, je me dis tiens, est-ce qu'il est qu n'y a pas encore, quand même, des passerelles à, à construire quoi, entre tout ça, en fait Alors oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Euh, alors, franco-français, non, pas du tout. Euh, en collaboration avec la France, beaucoup. Euh, la France aide énormément hein, euh, dans le domaine de l'environnement. Euh, toutefois, il y a aussi beaucoup euh, de relations avec le groupe Terre de Lance, euh, donc euh, tous les autres pays du, enfin un grand nombre d'autres pays du Pacifique qui font partie de, de ce groupe Terre de Lance. Euh, je vous avoue que je n'ai pas forcément, je ne me suis pas beaucoup euh, penchée sur la question de, du du sommet là, dont vous parlez avec le Japon, euh, mais euh, bon, on a aussi passé euh, des périodes euh, assez difficiles d'un point de vue euh, institutionnel, donc je pense que la question de l'environnement est au cœur euh, de la culture euh, du pays, c'est sûr, mais euh, dernièrement, effectivement, euh, ce n'était pas exactement la priorité euh, qui a été mise à l'ordre du jour en Nouvelle-Calédonie. Depuis quelques années, vous avez dû entendre parler des référendums, etc. C'est vrai que ça a pris beaucoup de place. Euh, donc, euh, voilà. Mais effectivement, il y a énormément de choses à faire. Et régulièrement, on essaie de répondre à des projets, notamment au travers des fonds européens, avec des collaborations avec diverses pays du Pacifique pour travailler tous ensemble. Merci Sandrine, merci monsieur pour cette question. On arrive à, à la fin de cette première table ronde. Je, je remercie les scientifiques et les invités qui étaient avec nous. Nadia Améziane, merci, chef de merci. la station marine de Concarneau. On va parler de sciences participatives dans la table ronde qui suit, c'est des sujets que vous connaissez bien aussi. Frédéric Schluss, anthropologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. On était en visio avec Sandrine Job depuis la Nouvelle-Calédonie, qui est la fondatrice de l'association Paladalique. Et on était depuis le Bénin avec Ebenezer Ujinu, qui est le coordinateur de l'ONG Corde Bénin. Merci à tous. Et euh, il, y aura des, il y a plein de contenu sur Internet sur tous ces projet, si vous voulez continuer l'exploration. On se retrouve tout de suite pour la deuxième table ronde. Merci. Alors on est toujours à Brest dans le grand auditorium d'Océanopolis pour la deuxième table ronde de cet après-midi euh, grand public hein, consacré à euh, la diffusion de la connaissance scientifique. Comment cette connaissance scientifique, elle se constitue, comment elle s'agrège et puis comment elle est communiquée au public, au grand public. Pour parler de ce sujet, là on va faire un gros plan sur un domaine qui est en pleine effervescence en ce moment, c'est celui des sciences participatives. Et on va parler de quatre programmes de sciences participatives, avec quatre invités. Alors on en a un qui est en visio, hein, c'est moitié moins que tout à l'heure. Et puis on a trois invités euh, sur la scène de l'auditorium à Océanopolis. On est avec Céline Niret qui connaît bien Océanopolis, puisqu'elle en est la directrice scientifique. Bonjour Céline. Nous sommes également avec Isabelle Leviol, qui vient en voisine, puisque vous, Isabelle, vous êtes enseignée de au MNHN à la station marine de Concarneau, dont on parlait tout à l'heure avec Nadia Méziane, qui la dirige. Et puis, nous sommes avec Marjolaine Atabos qui est chercheur à l'IFREMER et spécialiste en biologie, et qui va nous, nous parler d'un programme qui va nous envoyer très profondément au fond des océans. Et en visio, on est avec Laurent Chauveau. Voilà, je vois Laurent, qui est à Saint-Pierre-et-Miquelon pour des manips, mais il reviendra bientôt à Brest. Laurent Chauveau est directeur de recherche au CNRS. Il est spécialiste d'écologie côtière au sein de l'Institut universitaire européen de la mer. Alors, euh, on va peut-être commencer par le plus profond des océans. Avec euh, Marjolaine, vous, vous euh, travaillez sur un programme de sciences participatives qui euh, nécessite l'intervention de petits sous-marins dans lesquels bah, vous êtes déjà, vous-même, vous avez plongé pour aller déposer des caméras à côté de structures très particulières qu'on appelle les fumeurs noirs. Oui, les sources hydrothermales. Euh, ce sont des grands geysers sous-marins qu'on retrouve au niveau des dorsales. C'est un environnement très particulier qui représente une petite surface de la planète. Alors je précise qu'on a des images oui, qui que sont passées Guy, tout à l'heure. Qui voilà, va pouvoir nous, nous les voilà. montrer. Voilà, c'est ça. Hein donc en fait, euh, à ce niveau, il y a une circulation d'eau de mer dans la croûte océanique qui, qui va entraîner la création d'un fluide donc, euh, très spécial, puisqu'il n'a plus d'oxygène. Il, euh, il n'a plus d'oxygène, il, il est très chaud, et puis il va être chargé en éléments très spéciaux, dont les métaux rares, donc qui sont... Euh une richesse des grands fonds et qui porte l'intérêt des industriels de plus en plus. Voilà puisqu'on fait des batteries de téléphones On portables. On fait beaucoup avec. de choses, oui, l'aéronautique, le numérique euh, ouais, et puis les, les ressources se raréfient sur Terre. Et donc euh, nous on s'intéresse à comprendre un petit peu bah, la vie de, de ces animaux qui sont spécifiques et qui peuvent se développer uniquement dans ces conditions, donc ces environnements. Alors on voit un dispositif là. Ça c'est une la, sonde la... de température donc, euh, qui permet de mesurer euh, la dynamique des fuites parce que c'est très dynamique. Hein, donc, euh, vu que c'est lié à la circulation de l'eau, on peut avoir des variations de température de 20 degrés sur euh, quelques secondes, quelques minutes. Et donc une fois euh, des animaux qui sont adaptés euh, à ces changements et qui ont adapté leur comportement à ces milieux. Et donc nous, on essaie de comprendre bah, comment ils a de leur changement, donc c'est les temps courts. Et effectivement, donc, comme on est profond, on est à 1 700, 2 000 mètres. 2 voilà. mètres, jusqu'à 2 mètres. Donc c'est pas évendiqué. Mais voilà, c'est dans cette ouais. mesure où on peut se demander dans, dans quelle, comment ça peut être de la science participative quand on travaille à 2000 mètres de profondeur. Là, on ne va pas faire passer le permis euh, poids lourd des, de ça, plongeurs. Et ça, ça, ouais, ça demande beaucoup d'énergie de voilà. descendre tous les jours. Et puis il faut un bateau, il faut un sous-marin, c'est quand même des gros moyens. Et donc c'est vrai que quand on va sur un site, on va y aller une fois par an, une fois tous les cinq ans. Donc on a juste une petite image de ce qui se passe une fois tous les je ne sais pas combien. Donc une solution qui a été développée il y a une dizaine d'années, ça a été donc le développement d'observatoires Grand Fond. Donc on va aller déployer des instruments sur le fond de l'océan qu'on va laisser... Et donc, en tant que biologiste, nous, ce qu'on voulait, bah, c'est observer les animaux dans leur quotidien et donc voir comment ils réagissent aux changements, comment ils, comment ils interagissent, bah, avoir des informations sur leur comportement et leur biologie. Et donc, on a une caméra qui est déposée au fond, donc, sur deux sites, hein, Pacifique et Atlantique, qui va filmer euh, tous les jours donc, des, euh, des communautés animales, des assemblages. Et, euh, donc, on filme euh, quelques minutes à quelques heures par jour. Donc, on a accumulé plus de 7000 heures de vidéos. Euh, donc autant vous dire qu'au laboratoire, on a un petit peu du mal à traiter toute cette donnée-là. Donc une idée a été ben, on pourrait peut-être demander à tout le monde de nous aider, en fait. Euh, N'importe qui peut contribuer, hein, petit et grand, puisque euh, les tâches sont assez simples. Hein, tout le monde peut reconnaître un crabe, euh, un escargot. Donc, euh, en fait, alors comment ils font concrètement cette... les gens parce qu'ils ne vont pas dans le labo Il y, y a un contenu qui est disponible, qui est disponible en ligne quoi. Il y a un un site, il faut donner euh... le, le nom du site. Oui, donc c'est Espion des grands fonds le projet, c'est deepspy.com. donc www.deepcispy.com euh, euh, www euh, Espion des grands fonds et Fromer, on le trouve aussi. Et donc bah, avec tout ce qui est le développement du web, en fait, on a donc, créé une interface en ligne euh, qui permet d'accéder à ces images. Donc il y a d'abord un tutoriel, on crée un compte et donc tout citoyen peut venir et contribuer à la notation de ces images pour nous aider à créer cette euh, donc, base de données, à analyser, mais ça nous permet aussi de créer une base qui nous permet d'entraîner des algorithmes euh, informatiques pour un jour aller vers, euh, vers le traitement automatique de ces images. Donc c'est vraiment nous aider, nous les chercheurs, à, à, à créer cette base en fait d'annotation d'animaux, des grands fonds. Donc concrètement, ça veut dire que l'usager, l'internaute, il regarde vos images, euh, sous, à côté de la petite cheminée du fumeur noir, euh, ils voient un crabe, ils cliquent dessus, et il c est C'est ça, tout à fait. Et en agrégeant ces données jour après jour, vous, ça vous permet de connaître l'évolution euh... Alors nous, on voit l'évolution des animaux, alors après, évidemment, on peut se tromper, hein, parce que c'est toujours ce qu'on nous dit, oh, mais si je me trompe, que j'oublie un animal, en fait, euh, le principe est vraiment basé sur l'idée qu'une même image va être annotée par euh, 10, 20 euh, participants différents. Euh, donc ça, c'est un chiffre qu'on essaye de définir aujourd'hui, lequel est le mieux et et ça part du principe qu'en fait, quand il y a un animal, si tout le monde l'a trouvé, c'est sûrement qu'il est là. Dix personnes ne vont pas se tromper de la même manière. Donc on ne va pas avoir un animal qui a été vu dix fois et qui n'est pas là, en fait. Donc on va faire à partir de statistiques, on va, on va définir des niveaux de validation de la donnée. Et, et donc ensuite, ça nous crée cette base sur laquelle on va se fier. Et puis après, on peut... C'est amusant améliorer. parce que c'est le principe du deep learning avec l'intelligence artificielle de... Essayer, se tromper, essayer, se tromper pour, oui. pour finalement arriver à la bonne réponse. Mais là, ce n'est pas de l'intelligence artificielle, c'est de la vraie matière grise. Hein, de... C'est de la vraie matière grise, mais qu'on veut coupler aussi à l'intelligence artificielle. Donc ça va être une boucle un peu, parce que l'idée, une fois, c'est qu'on a ces bases que les citoyens nous aident à créer. On va entraîner des algorithmes, qui, ça va nous permettre de créer un catalogue. Et on aimerait aller plus loin en demandant aux gens bah, de, de vérifier les catalogues. De dire, bah, un catalogue de crabes, est-ce qu'il y en a un, est-ce qu'il n'y en a pas et donc créer cette boucle pour être de plus en plus précis dans, dans la notation, en fait. Alors, Isabelle Leul, cette expérimentation, cette, ce programme de science participative, comme à chaque fois dans la science participative, il y a une question, il y a une question scientifique, on pose une question scientifique, vous, euh, la question scientifique, elle tourne autour des plages de la région et de la profusion des algues, qui ne sont pas toujours bien comprises du public. Il hein. euh, y a longtemps, on a pu considérer qu'une plage avec des algues, c'était une plage qui n'était pas bien entretenue. Alors, bonjour, merci. Donc, effectivement, euh, on a développé un programme de participatif qui s'appelle Plage Vive. C'est un programme de recherche écologie et sciences humaines et qui est adossé à un observatoire donc, de suivi de la biodiversité de ces plages et qui s'artile entre autres autour des laisses de mer. Alors, ces laisses de mer, c'est notamment les... justement ces algues qui sont déposées par la mer en même temps que nous. C'est un nom pays. assez mystérieux. Hein Moi, la voilà. première fois que j'ai entendu ça, il a fallu que je fasse répéter les laisses de mer. <rire> les laisses de mer. Et ces algues, elles vont être progressivement décomposées par plein de micro-organismes, par des des décomposeurs, des invertébrés qui vont rentrer dans la chaîne alimentaire et donc notamment servir d'alimentation aux, aux oiseaux, aux, aux, aux poissons... Et euh, fournir des éléments nutritifs qui reviennent dans la mer et qui servent aussi aux, aux plantes du haut de haute grève. Donc c'est tout le fonctionnement d'un écosystème en fait qui est important et qui a un rôle à la fois au niveau trophique, au niveau stabilisation du trait de côte et aussi patrimonial parce que ça permet à des espèces de se maintenir. Mais comme vous le dites, eh ben, ces algues, elles sont pas toujours bien vues par le public parce que effectivement elles peuvent être malodorantes et euh, ben, en même temps, voilà, elle participe au, au fonctionnement de cet écosystème. Et donc, nous, il nous semble important de développer justement ce programme euh, parce qu'on a nos questions scientifiques qui sont donc de se demander comment tout, ce, ce, tout cela fonctionne euh, et puis surtout comment euh, on va, en fait, les changements futurs, les changements climatiques, les changements globaux ou les changements locaux hein, de qualité des eaux affectent en fait la composition de ces laisses de mer, notamment la composition en et ils vont donc modifier euh, le fonctionnement de cet écosystème. Et aussi, euh, comment en, fait, en suivant ces algues sur les plages, on peut avoir des informations sur les écosystèmes qui sont côtiers, qui sont en fait à proximité des plages. En gros, c'est comme des témoins effectivement, de ce qui se passe sous la mer. Et comme on l'a vu, c'est souvent difficile d'accès. Donc l'idée, c'est de regarder bah, déjà ce qu'on a euh, tout de suite à proximité immédiate. Et en même temps, ben, on, rapproche, donc on répond à notre question scientifique. Et en même temps, l'idée, c'est de proposer un programme qui permette euh, donc, au public, aux participants, ça peut être des scolaires, ça peut être du grand public, ça peut être des gestionnaires, de justement euh, se rapprocher de ce milieu, en comprendre le fonctionnement, euh, se lancer dans l'identification. Et donc, partant du principe que s'ils connaissent... S'ils si ont envie de découvrir, ils auront aussi envie de protéger et d'être acteurs. Alors on va parler de cette identification, donc il faut bien insister sur ce point qu'un programme de sciences participatives, c'est de la science, il hein, y, y, y a un questionnement scientifique. Isabelle Leviol, vous en êtes à l'origine, mais vous travaillez avec un confrère hein, que vous vouliez citer, c'est ah. Christian euh, <rire> Kerbirou, c'est ça Alors on est, on est toute une équipe, on est effectivement deux chères à, à, à l'origine, et donc on est co-responsable scientifique. On travaille surtout étroitement avec Pauline Poisson, qui est l'animatrice de ce programme. Donc c'est un programme qu'on développe euh, sur le l'ensemble du littoral français. Pour les algues, c'est le secteur Manche-Atlantique, donc sur l'ensemble de la, la façade. Et évidemment, on ne travaille pas tout seul, on travaille avec plein de partenaires, et notamment des associations euh, et des structures d'éducation à l'environnement, et aussi des enseignants, des conseillers pédagogiques, pour justement co-construire aussi les outils et les protocoles de façon à ce qu'ils soient vraiment adaptés au public au qui, auquel ils s'adressent. Alors donc les outils, le important. protocole, on les a dans la vidéo. Guy va pouvoir nous, nous, nous les remontrer euh... Euh, on voit les enfants qui sont sur la plage et le but du jeu, déjà, c'est de définir taille de pixels, quoi, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il faut poser une sorte de cadre sur la plage pour euh, s'interroger sur ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre. Voilà, on, on est parti, on va tous comparer la même surface. En fait, euh, là, on a défini des quadrats, c'est un mètre sur un mètre. Donc, on positionne sur la laisse de mer fraîche, hein. c'est juste les algues qui viennent d'arriver, qui viennent d'être déposées. Et en général, on en pose 5 sur un transect de 25 mètres. Et on va identifier toutes les algues qui sont dans ce quadrat de 1 mètre carré. Et ça, on va le faire sur toutes les plages et partout de la même façon au cours des années et au cours des mois. Et ça veut dire que du coup, on peut très facilement comparer comme ça la composition en algues donc de ces laisses de mer. Voilà, donc effectivement, si on dépose un quadrat, et puis, alors évidemment, pareil, on ne connaît pas forcément toutes les algues. Voilà, il y, y, y a un dispositif, à apprendre voilà, quand même. Développer euh, des, des, des, des outils, et notamment des, clés, sur des le d'identification, des petits laits que vous avez vus sur la vidéo, où euh, justement, euh, ben, le, voilà, les outils sont vraiment pensés pour limiter au maximum les erreurs, et évidemment, il y a un processus, pareil, de contrôle qualité de la donnée derrière, c'est de donner envie aux participants, aussi de monter en compétence, donc il y a un protocole pour les débutants, et puis on propose un, un, un protocole au niveau expert, où du coup on passe de 40 taxons à plutôt 180 taxons. Céline Liret, vous êtes directrice scientifique d'Océanopolis. Je rappelle qu'on est là en direct depuis l'auditorium d'Océanopolis. Pouvez... Il y a des gens devant nous qui nous regardent, qui vont poser des questions à la fin de cette table ronde, mais vous regardez aussi sur le web depuis la page Youtube d'Océanopolis. On va parler d'un autre programme de sciences participatives, qui a été créé par Océanopolis. Alors, on a l'impression que la Bretagne est vraiment très forte en sciences participatives. Ça effleure de, tout, de, de, de, bourgeonne tout de tous communauté. les côtés. Alors, ce programme, c'est Objectif Plancton. Et là aussi... Euh, mais là, il y a une démarche qui est un petit peu différente, si j'ai bien compris, parce que euh, la question scientifique, elle est apparue pas forcément euh, à l'instant zéro. Exactement. En fait, la question scientifique est apparue après quelques années... Euh de, Là, on voit les images, de, Céline. Hein. Exactement, le de, de ce projet. En fait, à l'origine, on était vraiment sur des actions de sensibilisation du grand public. Donc, c'était aller prélever du plancton ici en Rade de Brest. Donc, on faisait appel à quelques plaisanciers. Et puis, on utilisait ce plancton, le plancton du jour, hein, finalement, pour, pour montrer en fait, au public ce qu'il y a dans une goutte d'eau. Hein, il y a de la vie, il y a de du plancton végétal, animal, voilà, des larves de poissons, euh, des petits copépodes. Et euh, évidemment, il y a eu euh, voilà, de la communication sur euh, ces actions hein, qui se sont répétées au fil des, des années. Et puis, il y a euh, 5 six ans, on a commencé à échanger avec différents scientifiques qui sont venus vers nous en disant, mais ça nous intéresse fortement ce que vous faites, parce qu'il y a une question à laquelle on n'arrive pas à répondre, c'est on aimerait avoir une vue synoptique d'écosystèmes. Alors, comme synoptique, la rade de Brest. C'est en fait une vue synoptique. C'est on prend une photographie à un instant T, hein, comme si euh, voilà euh, on aurait pu avoir une image satellite, mais là l'objectif c'était vraiment de savoir ce qu'il y avait dans l'eau. Donc l'image satellite souvent voilà elle elle donne juste quelques informations, mais euh, il fallait là des prélèvements à différents endroits. Et donc euh, ils sont venus vers nous voilà en disant ça on a vraiment besoin de ça. On n'a pas les moyens euh, nautiques pour pouvoir faire ces prélèvements, on n'a pas assez de bateaux. Euh, vu ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, vous travaillez déjà avec les plaisanciers, est-ce qu'ils euh, est qu seraient d'accord de contribuer à la connaissance, à la recherche, hein, euh, en déployant plus de bateaux, en identifiant voilà, des points très précis, hein, euh, voilà, pour aller faire les prélèvements Alors euh, L'équipe scientifique, alors, il y avait différents, différentes approches. Hein, il y avait très... Euh, Paramètres physico-chimiques voilà, des, des écosystèmes, euh, le volet, évidemment, euh, plancton végétal, hein, et puis euh, la partie plancton animal, hein, plutôt l'art de poisson. Et donc, dans les équipes, on a euh, évidemment l'Institut universitaire européen de la mer hein, de l'Université de Bretagne-Occidentale, la station marine de Concarneau, hein, avec euh, le Muséum national d'histoire naturelle et Sorbonne Université, et Ifremer. Donc, on avait euh, voilà, ces, ces différents organismes qui vraiment étaient intéressés par cette démarche. Et donc, on a dit, bon, très bien, on y va, on va ensemble. On a la question à un scientifique, c'est euh, euh, -ce qu quelles sont les variations à petite échelle, les variations spatiales et temporelles des communautés euh, planctoniques en Rade-de-Brest, en Rade-de-Lorient et en Baie-de-Concarneau. Donc, aujourd'hui, en fait, ce programme est mis en place maintenant depuis euh, bientôt quatre ans. Euh, Il y a des prélèvements qui sont réalisés trois fois par an et pour faire ces prélèvements pour aller euh, vraiment collecter les échantillons, eh bien, on fait appel aux plaisanciers. D'où le bateau qu'on voyait tout à l'heure. Voilà, exactement. Quand il y a des points de prélèvement, hein, que ce soit en Rade de Brest, pareil, Rade de Lorient et Concarneau, c'est très précis, hein, des points de GPS. Le plaisancier doit être à midi-17, euh, voilà, à tel endroit, euh, tout le monde, euh, chacun son point, et ils font les prélèvements à midi 17 prélèvement d'eau, avec mesure de certains paramètres physico-chimiques. Et puis ils ramènent tout ça à quai. Euh, là, à Quai, évidemment, les scientifiques sont présents, ils traitent les échantillons pour pouvoir les analyser après en laboratoire. Et euh, les structures de médiation scientifique, hein, euh, comme au Sanopolis, euh, le Fonds Explore à Concarneau et, et puis euh, l'Observatoire du plancton à Port-Louis, hein, à côté de l'Orient, euh, font à ce moment-là continuer à faire des actions de, de sensibilisation, de médiation hein, du public, des visiteurs qui sont présents pour expliquer ce qui est en train d'être fait et ce qu'il y a dans, le, dans cette fameuse goutte d'eau. Oui, c'est extraordinaire ce qui est dans une goutte d'eau. Hein. Il y a plein de vidéos euh, évidemment sur le web sur ce à quoi ressemble le plancton. Hein. C'est alien. Hein. Enfin, c'est un alien gentil, hein. mais c'est absolument ah oui. extraordinaire. C'est à voir. Alors, la première fois, ça peut faire peur. Hein. <rire> <rire> sur cette question de la sensibilisation du, du, du public, notre dernier euh, invité, notre quatrième invité, Laurent euh, Chauveau, qui est à euh, Saint-Pierre-et-Miquelon, et euh, lui a une démarche. Euh, euh, très original, enfin, qu on, qu on, qui, qui existe par ailleurs, mais euh, qu'on peut qualifier euh, sous l'expression « arrêt-science », c'est-à-dire qu'il arrive à impliquer dans ses travaux, et il travaille notamment, euh, il a travaillé sur l'Antarctique. Euh, Laurent Chauveau, c'est vous qui êtes l'auteur des euh, photos superbes qui ont été prises sous l'eau euh, et qu'on voit dans, dans, dans, dans cette vidéo, qui ont été montées dans cette vidéo, qui passe euh, derrière, derrière nous. Donc, vous êtes un spécialiste euh, notamment de l'Antarctique et vous euh, faites venir avec vous euh, durant des expéditions des scientifiques, des scientifiques, des artistes qui ensuite vont pouvoir restituer leurs impressions, euh, leur partenariat avec le scientifique sous leur propre forme à eux auprès du grand public. Oui c'est exactement euh, cette idée là qui est utilisée maintenant depuis dix ans. Et qui était au départ une idée euh, extrêmement, comment vous dire ça, égoïste, parce que euh, la plongée sous glace en Antarctique, avec euh, essayer d'imaginer avec les images qui, qui passent derrière vous, que je ne vois pas, hein. j'ai perdu complètement la connexion. Oui, pas... vous, vous nous répondez bon, en aveugle, donc euh, c'est d'autant des... oui, plus bon, euh, part. Les images que vous voyez derrière montrent une biodiversité assez folle. Qui... J'ai également travaillé en Nouvelle-Calédonie et la surprise qu'on retrouve sous la glace. De euh, l'Antarctique, c'est de découvrir un milieu aussi coloré et euh, avec une biodiversité complètement folle. Euh, évidemment, la différence elle est dans le fait qu'en Nouvelle-Calédonie, la température est à 29 degrés et elle est à moins de 2 degrés en Antarctique. Mais euh, l'idée, c'est que quand on revient en Antarctique, en Bretagne, euh, vous passez d'un milieu extraterrestre ou d'une poésie ou d'une esthétique tellement folle que le retour en Bretagne euh, crée une espèce de mal-être. Vous voyez, il y a, <rire> il y a une espèce, le sevrage est assez difficile à vivre. Vous avez le et spleen en fait, départ, de l'antarctique. Ouais, vraiment, il se passe quelque chose de, de, de fort, et c'est lié à de l'esthétique, à des sons et à de la poésie. Et quand on est biologiste, à une à une biologie euh, euh, complètement folle en termes d'invention de forme et de couleur. Bref euh, de, on a, j'ai eu le, un besoin de euh, finalement enfin, pour finir euh, de décrire ce que vit un scientifique. Euh, le, la, la culture scientifique et, et euh, le, les études scientifiques sont finalement une espèce de dressage à ne pas utiliser ou ne pas se laisser envahir par des émotions ou des sensations. Et donc, quand on est scientifique, même à passer un certain âge, on a des difficultés à expliquer au grand public ce que l'on voit en Antarctique, surtout et en Arctique, surtout euh, lorsqu'on observe une espèce de catastrophe qui reste magnifique, ce que j'appelle la beauté de la catastrophe, a un changement climatique et des changements environnementaux qui sont visibles à l'échelle d'une carrière de chercheur. Bon, c'est beau et c'est catastrophique, et cette espèce d'ambivalence et de, et de paradoxe et, et rajoute une difficulté. Et au départ, le mariage avec l'art était vraiment centré sur est-ce qu'on peut parler d'émotion et parler de façon sensible au grand public, euh, sans, sans être euh, anxiogène, sans être sidérant, sans faire trop peur, euh, en utilisant la photographie, la peinture euh, et euh, la musique. Et euh, c'est ce qu'on fait aujourd'hui en routine, là, plus pour satisfaire euh, des carences de scientifiques, mais vraiment pour essayer d'inventer un nouveau langage qui permet au, au public, euh, de, de façon vraiment sensible d'utiliser ou de s'approprier de la musique, des chansons ou euh, des œuvres d'art, comme de la photographie, euh, pour euh, euh, euh, s'approprier, euh, des, des, pas des connaissances, mais un état d'écosystème euh, en péril. Alors Je crois, crois que a, Miossec a été impliqué notamment dans, dans un de vos projets, Christophe Miossec, non oui, euh, ben, au tout début, euh, au commencement de tout ça, euh, il y a également euh, Christophe Myosèque, parce que ben, Brest, euh, je ne sais pas si vous le savez, mais est une ville assez exceptionnelle dans l'aptitude qu'ont les ouvriers, les artistes, les universitaires à se parler sans frontières. C'est une ville sans cloison euh, liée au métier et liée à des classes sociales. Et euh, je trouvais assez normal qu'on discute de, euh, de nos écosystèmes bretons et de, des écosystèmes polaires, avec un chanteur, avec le doux espoir que ce chanteur rock puisse s'approprier et utiliser ses idées pour alerter le grand public, ce qu'il a fait. Ce qu'il il a fait, hein, il, a donné, il a ouais. donné des concerts, euh, en tout cas des représentations, dans lesquelles il a restitué un petit peu, il a fait son compte-rendu son compte personnel à travers son prisme à lui des expériences qui, euh, auxquelles il a, il a assisté. Oui, et mieux c'est qu'il est que dans ce paysage breton, évidemment. Euh, la, la personne la, la, la plus connue, mais euh, euh, nous avons associé le CNRS, et associé fortement avec la Carène, qui est juste à côté de l'Océanopolis, hein, qui est la salle des musiques actuelles de Brest, et avec la Carène et quelqu'un qui est son directeur, Wayne Potter, on a inventé un système où euh, CNRS, ou Institut Universitaire Européen de la Mer, et euh, artistes, euh, dans une convention, ont un libre accès euh, aux, aux deux types d'organisations, euh, euh, aux deux types de structures, et donc les artistes peuvent de plein droit, venir dans notre laboratoire en routine sur le, long, sur le long terme. On est en train de parler de conventions qui courent sur dix ans pour euh, finalement que des musiciens euh, utilisent des paradigmes scientifiques et des vérités scientifiques d'écologie côtière ici en Bretagne et au Pôle, euh, viennent avec nous en, sur des bateaux, viennent avec nous en mission polaire pour euh, euh, finalement ramener vers le grand public euh, la vérité de l'état actuel de notre planète. Alors dans le cadre d'une science participative plus classique, vous, quand on a discuté ensemble dans le cadre de la préparation de, de, de cette table ronde, vous évoquiez un projet qui n'est pas encore mûr, mais que j'ai trouvé assez fascinant, qui était un petit peu de la même façon que Marjolaine Matabos c'est qu'on demande aux internautes de reconnaître ce qu'ils voient dans des vidéos filmées sous l'eau. Vous, Laurent, vous me disiez, j'ai envie de faire écouter des bruits sous-marins au, au, au, au public pour essayer de leur demander ce qu'ils identifient dans ces sons. Et alors, ce projet, il a, il a un nom, il s'appelle ICES, et ce n'est pas mon projet, c'est le projet d'un de, de, collectif, il y a 60, un peu plus de 70 chercheurs et une trentaine de laboratoires qui ont été proposés dans le cadre du, du, du PPR Océan, et c'était piloté par... Par contre, Carlo, et je les remercie de m'avoir donné la parole là pour présenter euh, ces résultats, et donc Guillaume Massé et, et, et Marc Eléon étaient, les, seront les, probablement les, les, les dirigeants de, ou les coordinateurs de ce projet. Et dans ce projet, il est effectivement mention en Antarctique de l'utilisation d'images vidéo, mais également euh, d'images satellites et euh, de son pour que euh, finalement le grand public... Euh, euh, S'éduquent à euh, cette biodiversité antarctique ou à ce qu'est la dérive euh, d'un iceberg et l'état de la glace et euh, apprennent à reconnaître des sons de mammifères marins et ou euh, d'invertébrés. Je peux insister beaucoup sur la partie sons parce que l'écologie acoustique devient, émerge complètement de l'écologie côtière et on s'intéresse de plus en plus aux, aux sons que font évidemment, c'est pas nouveau, mais les mammifères marins, mais ce qui est nouveau. Ce sont les invertébrés et l'utilisation du son sous l'eau par les invertébrés pour leur biologie et à l'inverse, de l'impact du bruit que nous ajoutons dans les milieux polaires et dans les milieux tempérés ou tropicaux sur la biologie de, de ces invertébrés dans un cadre assez large et très d'actualité en, en France parce que, notamment en baie de Saint-Brieuc, l'installation des éoliennes offshore est vue sous un angle d'impact sonore à l'installation sur des pêcheries. Donc, euh, c'est une vraie actualité et on, on essaye et on a ce vœu d'éduquer ou de faire participer le grand public à la reconnaissance de sons, au comptage de marées fer marins ou de vocalisation, mais aussi euh, de bruits euh, faits par euh, des langoustes ou euh, des grands crustacés ou même des coquilles Saint-Jacques. Et cette notion de bruit va bien avec la notion de musique et on fait bien une passerelle entre. Euh, euh, des spectacles de type euh, concert, de musiques actuelles, avec euh, des, de la science participative, tout ça dans un contexte général d'émergence, euh, au moins conceptuelle, hein, d'émergence d'une nouvelle pollution qui est la pollution sonore, qui en milieu polaire va être une vraie vérité, puisque si on ouvre le passage du Nord-Ouest, on va d'abord introduire un nouveau polluant qui sera le bruit sur des invertébrés qui n'en connaissent pas ou qui connaissent des bruits de glace et pas du tout des bruits de moteur. Marjolaine Matabos, cette, cette idée d'utiliser euh, des micros sous l'eau à côté des caméras qui sont à 2000 mètres de profondeur, c'est, j'imagine, forcément quelque chose qui doit vous parler. Euh, oui, tout à fait, c'est quelque chose auquel on pense. Hein, mais bon, alors après, dès qu'on travaille à 2 mètres de profondeur, euh, tout c'est compliqué. Il, faut, il y a de la pression, l'instrumentation, ça prend du temps de développement. Euh, mais comme disait Laurent, c'est vrai que l'impact du bruit dans la biologie des organismes, c'est assez nouveau. Et nous, ça nous intéresse d'autant plus que ces sources, donc on, on les voit cracher du fluide, ben on imagine qu'elles font du bruit, en fait, il y a juste quelques chercheurs qui ont commencé à écouter. Donc ils se servent beaucoup du son pour écouter le, le mouvement de, de la croûte, pour étudier les séismes et la déformation du, des fonds marins. Mais donc là, on, est, on veut l'utiliser de plus en plus pour écouter les sorties de fluides, en fait, et le rythme de ces sorties de fluides. Et on suspecte, en fait, que ça pourrait peut-être être, être un, un indice pour les... Parce que, comme je disais, c'est des environnements très petits. Ils peuvent être un site avec une source active, ils peuvent être espacés de centaines de kilomètres. Donc on se pose la question, mais comment font les organismes pour savoir que c'est là qu'il faut aller s'installer Parce qu'on a du mal à trouver les larves dans la colonne d'eau. Et donc, c'est une des hypothèses, peut-être qu'en fait, ils entendent, ils entendent ces sorties de fluide et c'est ça qui leur donne l'indice. Donc, euh, donc, effectivement, le son, c'est quelque chose vers lequel on veut aller. Et puis, je rejoins tout à fait Laurent sur l'impact aussi du son et comment ça peut être utilisé en musique euh, pour attirer l'attention des gens. Et, et puis, il y a le son comme pollution entre aucun. On entend oui. très régulièrement les, les cas de baleines ou de dauphins qui euh, seraient échoués parce qu'elles auraient été perturbées par, par, par, oui. par les sons propagés par les, les bateaux, les sous-marins, etc. Et imaginons euh, une exploitation, euh, une carrière au fond des océans, le bruit des machines <rire> dans ces environnements, euh, parce qu'effectivement on peut éliminer la perturbation que ça peut représenter. Ou Isabelle pas, Leviol, est-ce que euh, dans le cadre de, de, de, du travail qui est fait sur le terrain avec les enfants, euh, est-ce que vous constatez vous aussi euh, euh, le fait que la, la problématique de la pollution de la pollution humaine, la pollution anthropique. Est-ce que c'est quelque chose qui devient prégnant quoi chez les jeunes générations? Là aussi, vous êtes à une forme d'avant-poste quoi. Euh alors, évidemment, lorsqu'on s'intéresse aux laisses de mer, lorsqu'on notamment les enfants échantillonnés cette laisse de mer, ils s'interrogent sur les déchets. Alors, nous, évidemment, on développe un protocole spécifique dessus, ça a déjà fait dans le cadre d'OSPAR, hein, mais naturellement, ils l'abordent et ils exploitent aussi cet aspect-là en classe, en échangeant. On a parlé des aires marines éducatives tout à l'heure aussi, où c'est l'idée que les enfants proposent un certain nombre de mesures hein, de gestion pour améliorer les choses. Donc, c'est aussi les rendre acteurs. Hein. Je pense que c'est toute l'idée derrière ces sciences participatives. Euh, voilà, là, c'est pour... Euh nous, ce qui nous semble en plus important, donc il y a évidemment le fait d'être sensibilisé à cette biodiversité et à l'importance de la conserver, donc en les amenant à ça. Il y a aussi euh, la, le fait de sensibiliser à l'ensemble de la démarche euh, scientifique, et donc il y a bien sûr le fait de participer à un protocole, mais on a envie d'aller un petit peu au-delà, et c'est aussi euh, construire des séances en amont pour euh, qui vont de l'émergence des questionnements. Comment faire émerger les questionnements près des enfants euh, qui, eux-mêmes, arrivent à définir des protocoles, hein, à mettre en place et collecter les données, et aller à l'analyse de données. Donc, toutes les données sont en open source et on est en train de travailler sur aussi des outils pour que eux mêmes puissent euh, analyser leurs données. Alors, évidemment, on développe des outils pour accompagner les enseignants là-dessus. Donc, c'est euh, voilà, aussi euh, prendre en, embrasser l'ensemble de la démarche scientifique et les enjeux de, de biodiversité. Alors avant de passer au tour de la salle, je vois qu'on est en retard. Peut-être toute dernière question, Céline. On a vu que la petite goutte d'eau, là, hein, c'était des monts et merveilles quand on regardait l'intérieur. Est-ce que depuis le temps qu'objectif plancton existe, on a constaté une évolution de la composition de la petite goutte d'eau d'un point de vue du plancton Alors on a vu des changements, évidemment, dans cette communauté planquique, hein, dans les différents sites, dans les chantiers et en montagne. On voit des variations. Alors aujourd'hui, on a une série de données qui n'est pas suffisante pour pouvoir identifier si à quel type de facteur c'est lié. Est-ce que c'est des facteurs anthropiques, provenant des bassins versants, voilà, des activités plutôt terrestres Ou est-ce en fait, on voit les effets du changement climatique hein, déjà dans, dans des écosystèmes comme voilà, les rares, les baies Donc, il faut encore quelques années de données, mais on sait que, en tout cas, l'implication des plaisanciers, leur engagement aujourd'hui... On a une communauté qui est vraiment passionnée et qui devient même expert. Finalement, cette communauté, elle a appris voilà, avec, avec les scientifiques hein, au cours des années. Et donc, aujourd'hui, ce sont des vrais ambassadeurs du plancton. Alors, on va prendre les questions de la salle pendant quelques minutes, de, de la salle ou du, ou du web, d'ailleurs. Est-ce qu'il est qu y a des questions alors je ne vois pas forcément les lumières. Euh, J'ai pas l'impression, je ne vois pas de main qui se lève. Euh, Est-ce que le peut-être une, une, une dernière question sur l'avenir de, de, de vos projets respectifs, est-ce que vous, vous êtes déjà dans des évolutions à venir, un, un nouveau, une nouvelle interface web Est-ce que ça existe en appli, euh, Marjolaine Alors, euh, le, non, ce projet-là n'existe pas en appli euh, à cause de la taille des images, en fait, ça serait trop difficile à noter. Euh, alors ça c'est de beaucoup d'énergie, en fait, de tenir ces, ces programmes. Euh, nous, on évolue plus en plus, on se rend que c'est les gens qui, qui votent le plus, en fait, et qui s'impliquent le plus. Donc là, on va un petit peu plus vers des des collaborations avec les écoles et les classes euh, donc euh, avec du contact direct euh, Voilà, donc pareil on a développé des ressources pédagogiques pour les enfants de primaire euh, pour qu'ils puissent amener donc, ce programme dans les classes et découvrir un peu l'exploration des grands-fonds et pourquoi on fait tout ça et euh, donc le futur après sinon de la de l'interface en ligne, c'est vraiment cette idée d'obtenir bah, ce jeu de référence. Euh, donc, un jour, peut-être faire tout l'algorithme euh, et, et les citoyens. À redonner mais, le nom, peut-être, comme un site. Petit... Alors, je LRN. le redis du coup c'est euh, donc Aspion des Grands Fonds, donc c'est un projet Ifremer, et le site c'est deepsyspy.com. Voilà. Isabelle, l'avenir la de, de ce alors, programme Oui, alors, Plage Vivante, c'est vrai que c'est un programme qui a été lancé en final de trois ans. Enfin, on a deux ans, après deux ans de test. Euh, donc, il y a plein de développement. Euh, et puis, ben, justement, ce qu'on disait, on continue à développer les outils, aussi avec les enseignants, donc sur l'ensemble de ces séquences. Et puis, euh, il y a deux sites Internet qui existent déjà. Donc, notamment, je n'ai pas précisé, mais ce programme, il fait partie d'un dispositif plus général qui est notamment porté par le Muséum national d'histoire naturelle, qui est Viginature. Nature. Et donc, il y a, entre autres, Viginature École, et donc le volet pour les scolaires entre dedans et donc évidemment on travaille tous collectivement à, à améliorer les choses donc euh, voilà, je voudrais vraiment souligner que c'est vraiment un, un travail collaboratif de co-construction avec plein d'acteurs. La ah, Vigilature, oui c'est formidable on y travaille même sur les météorites ou le nombre de chauves-souris qu'il y a au jardin des plantes à Paris. Céline, l'avenir d'Objectif Plancton En ah, juste encore euh, quelques dizaines d'années hein, de vie évidemment, en fait je pense que ça c'est quand même un, un un message important, on est sur de la science et la science, évidemment, on est sur des séries de données. Elles prennent de la valeur dans le temps. En fait, il faut que ce soit des projets sur du long terme. Donc, évidemment, il faut des financements pour ces projets. Ça, c'est vraiment essentiel pour qu'ils puissent durer et, et, et pouvoir comprendre ce qui se passe, finalement, dans ces écosystèmes et, et pouvoir aussi échanger avec les acteurs du, des territoires qui sont concernés pour trouver des solutions pour... Voilà, préserver l'océan. Oui, le temps de la science, ce n'est pas le temps d'un tweet. Hein, ça prend son temps. Alors, c'est la fin de cette deuxième table ronde. Merci beaucoup à, à, à nos invités. On était donc avec Céline Liré, qui est la directrice scientifique d'Océanopolis, Isabelle Leviol de la station marine de Concarneau, et Marjolaine Matabos, chercheur Ifremer. En visio, nous étions avec Laurent Chauveau de puis Saint-Pierre et Miquelon, mais Laurent qui sera bientôt de retour à Brest, puisque il est directeur de recherche au CNRS, spécialiste d'écologie côtière au sein de l'Institut universitaire européen de la mer. Merci à tous et on se retrouve pour la dernière table ronde. Merci. Merci beaucoup. Alors, euh, ben voilà, c'est la dernière table ronde. Hein. C'est déjà la dernière table ronde depuis le grand auditorium d'Océanopolis à Brest pour cet après-midi grand public dans le cadre du sommet One Ocean Summit. On a discuté de la diffusion des sciences hein, depuis le début de cet après-midi. On a fait deux tables rondes que vous pourrez revoir hein, sur la page YouTube d'Océanopolis. Et euh, ben maintenant, on, on va parler de cette question de la diffusion euh, des sciences, comment on touche le grand public, le public le plus large possible, en euh, diffusant un message qui soit euh, scientifiquement euh, correct, parce que c'est ça aussi euh, la problématique. Pour discuter de ces questions, euh, ben, je suis euh, à Brest avec euh, Marie Tabarly. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes navigatrice et vous êtes... Euh, la créatrice du projet élémentaire dont on parlait. Je suis aussi avec Agnès Parent. Bonjour, Agnès. Bonjour, bonjour à tous. Alors, Agnès, vous êtes présidente de l'AMSTi. On va pouvoir expliquer ce que c'est que l'AMSTi, cette réunion de lieux de, de science, de lieux de diffusion scientifique et culturelle. Et on est en visio avec Bruno Macquart, Bonjour à toutes et à tous. Voilà, bonjour Bruno Macart, vous êtes président d'Excite. Alors Excite, c'est le réseau européen des centres, musées et organisations de culture scientifique. C'est toujours difficile de faire euh, toucher du doigt euh, la réalité de ces, ces lieux, hein, derrière ces acronymes qui peuvent être un petit peu euh, abscons. Pourtant c'est du concret Excite, hein, ça touche des millions de visiteurs euh, tous les ans en Europe, Bruno Macart. 40 millions de visiteurs euh, avant la pandémie, bien sûr, euh, puisque les deux dernières années que nous venons de vivre euh, ont conduit de nombreux établissements à devoir fermer leurs portes pendant de, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Il y en a dans, dans l'ensemble du territoire européen, et évidemment dans le monde entier aussi. Euh, et il y en a dans les grandes villes, mais il y en a aussi euh, énormément euh, dans les dans les villes moyennes. Donc c'est un c'est un réseau très divers, euh, qui, comme celui de l'Amstie en France, euh, euh, rassemble euh, des muséums d'histoire naturelle, des musées de sciences, euh, comme le Musée des Arts et des Métiers à Paris, euh, ou bien euh, qui rassemble encore euh, euh, des universités, des jardins botaniques, bref, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, euh, se préoccupent de faire se rencontrer la science et le grand public. Alors, ça sert à quoi de se réunir finalement, Bruno Macquart Écoutez, ça sert à quoi de se réunir C'est d'abord de se connaître, de partager les bonnes pratiques, de réfléchir ensemble à, à, au futur et à la meilleure manière de, de servir nos publics. Il est clair que nous partageons des valeurs communes en Europe, des valeurs liées à la science, à la recherche, et au-delà de ça, à, au rapport entre la science et la société, qui sont fondées sur des valeurs d'ouverture, d'inclusion, de transparence, de débat, je crois que euh, la science est une euh, et la recherche est une façon de faire mondiale, mais en Europe, elle trouve un écho particulier. Euh, et vous savez que l'Union européenne en particulier finance euh, activement, euh, pour près de 100 milliards d'euros sur plusieurs années, euh, la recherche en Europe et, et par ailleurs euh, s'intéresse à la mise en relation de, des résultats de la recherche, euh, du milieu de la recherche et, et du grand public. Agnès Parent, on pourrait dire que euh, l'Amsti est à la France, que Excite est à l'Europe. Tout à fait. Donc euh, Bruno a bien exprimé cette, euh, cette importance des réseaux. Donc l'Amsti, c'est le réseau français des professionnels de la culture scientifique technique et industrielle, avec des acteurs également sur l'ensemble du territoire, dans les grandes villes, mais aussi dans ce qu'on peut appeler aussi les zones de la culture et de la culture scientifique. Donc des ont variés qui ont soit des sites pour accueillir le public, les muséums, les centres de sciences, etc mais qui également euh, ont des, des, mènent des actions euh, pour aller vers les publics, que ce soit vers le public scolaire, mais également euh, vers d'autres publics à travers des festivals euh, ou diverses actions. Marita Tabarli, vous-même, vous êtes euh, à l'origine d'un projet qui s'appelle Élémentaire, qui est une euh, initiative toujours vivace qui permet de toucher euh, un public, plutôt un public de jeunes, pour, euh, pour porter, euh, je vous faites l'amour, c'est peut-être pas forcément des jeunes, mais... Pour, pour porter euh, des, des messages comme ça à connotation scientifique, et j'imagine très branchés sur les problématiques d'environnement. Oui, alors je fais un peu la moue, parce qu'on n'a pas de... Enfin, je, je euh, C'est toute l'équipe d'Enterre on va dire, on n'a pas du tout envie de, euh, de se priver d'un public, donc euh, on va parler aux citants, aux campagnards, aux javieux, aux, aux hommes, aux il enfin, y a un moment où euh, on ne met pas du tout les, les gens dans une case, donc... Euh... Mais, euh, oui, après, c'est... On... Pareil, on ne va pas parler que de science. Déjà, euh, je ne suis pas du tout scientifique. Hein. Je reste euh, écuyère et marin. Donc, euh, par contre, je peux donner la parole à des gens et je peux mettre des gens en relation pour donner, apporter un savoir. Euh, donc, on va parler essentiellement de, de problèmes de la terre. Donc, il euh, y a les humains dessus. Euh, si on veut aborder le développement durable, on va parler forcément euh, d'une partie environnementale, d'une partie humaine, d'une partie économique. Donc on se retrouve à avoir des artistes, on a des sportifs, on a des scientifiques, on a eu des spationautes qu'on a mélangés avec des photographes sous-marins. Alors je mis, crois que les, les images qu'on voit là... Euh... Oui, ça c'était euh, en 2018, c'était la première expé qu'on a fait au Groenland. Ouais. Là on est au Groenland. Oui, au Groenland. Et donc l'idée c'est de, au, au gré des escales, ouais. de rencontrer les gens En fait on décide d'une thématique. Euh, par exemple les Açores, la c'était euh, c'était complètement différent parce que comme le projet il évolue en même temps que moi, j'évolue, je, je, je change un peu le, progrès, le projet au fur et à mesure. C'est-à-dire que le fond reste toujours le même, le même, mais la forme a tendance à changer. Quoi. Donc il y a eu une première expé, donc la groenland Après, on a fait les Açores, où là, c'était beaucoup plus scientifique la thématique. C'était euh, l'exploration est-elle vectrice de progrès euh, Du coup, on pouvait aborder l'exploration maritime, l'exploration intérieure, l'exploration spatiale, le lien mer-espace, de pourquoi est comment est-ce qu'on connaît les océans, c'est par l'espace. Enfin voilà, on a vu, on a vu vraiment tout. Après, on s'est fait, euh... fait covider euh, pendant, pendant un moment. Eh oui, et du coup, on a annulé beaucoup, beaucoup de choses. Et, euh, et puis là, on a fait toute une série de, de, de spectacles, de conférences, mais sur les îles bretonnes. Ça, c'était en 2020. Euh, et on, voilà, on, avait en, on avait encore d'autres thématiques. On parlait du zéro carbone, du zéro vulnérabilité, de l'exclusion. On avait, on, avait, voilà, on avait plein, plein de choses. Mais... Euh, c'est important, je pense, pour moi de... J'ai un bateau qui, qui peut accueillir 14 personnes à son bord. Euh, ça, ça fait quand même pas mal de corps de métiers différents que je peux mettre ensemble, en fait. Et je pense que tout, tout doit être amené à se rencontrer et, euh, et justement, c'est pour ça que je fais aussi un peu l'amour par rapport à l'âge. C'est que parler à des gens qui sont déjà convaincus, ça ne m'intéresse pas. Alors que si je peux amener des gens qui sont, je sais pas, fans de Yann Tiersen, par exemple, à écouter des scientifiques et, ou alors des, des fans d'espace à rencontrer d'autres personnes, là, c'est hyper agréable. Quoi. Ce ne sont que des gens qui viennent à bord parce qu'ils ont une euh, envie de partager une personne qui est payée pour venir à bord. Quoi. Je veux dire, Nicolas Hulot, Hulot était venu à bord, je ne lui ai pas fait un chèque, en lui disant qu'on vient parler pendant... Euh... C'est juste... Euh, ils veulent transmettre, ils veulent donner. Et, euh, et puis voilà, c'est tout, c'est très simple, en fait. Alors Agnès, un bateau c'est un lieu atypique, pour faire, euh, formidable et atypique pour faire de la transmission scientifique. Euh, on est plus habitué au musée, et, euh, ou pas. Mais en tout cas vous avez amené des images de euh, quelques opérations, quelques expositions qui ont été faites récemment et qui vous semblent particulièrement emblématiques de, de, des bonnes pratiques. Quoi. Alors... La diversité des acteurs de, de l'AMSI euh, euh, amène diversité d'actions de, de, de, euh, qui, qui ont pour objectif justement de toucher un maximum de publics, à la fois en quantité, parce qu'aujourd'hui il y a urgence, hein, et entre autres sur les questions liées à l'océan, mais également aussi en variété. Et ça c'est très important, c'est-à-dire de les toucher évidemment que ce soit au niveau des tranches d'âge, que ce soit au niveau de du rapport à la science. Oui, donc là, il y a, je, je, on voit Alors, en ce, ce qu moment... Qu'est-ce qu'on voit là, Agnès là, Un océan de promesses. Alors, c'est une exposition qui a eu lieu au Muséum et qui, justement, par tous les échanges qu'il y a dans, dans le réseau, va circuler aujourd'hui à l'étranger, mais également en France. Elle va être présentée à Nantes, qui va, qui se l'approprier qui va la compléter à partir de juillet et elle circule sous des modes de petite forme à travers des associations dans le monde scolaire. Il y avait deux autres exemples qu'on a souhaité présenter en sachant qu'évidemment, c'est un tout petit panel des actions qui peuvent être menées. Mais entre autres, si, je ne sais pas si on peut voir la vidéo, l'action Génération Océan 2022 qui s'adresse aux scolaires et aux étudiants et qui a justement pour, pour objectif de faire se rencontrer des scolaires et des, euh, des ce experts voit scientifiques. Là, euh, voilà, donc, et là, il là, là, là, y en a deux qui se mélangent, mais ce n'est pas grave, on va aller... <rire> ça me permet aussi de parler de la deuxième action qui est menée par Oceanopolis, qui a vraiment une très, très belle démarche aussi auprès du, du monde scolaire. Et là, c'est un projet qui s'appelle euh, euh, « Alors, je veux dire exactement, Jeune reporter des arts des sciences et de l'environnement » et qui, par une approche artistique, en fait, euh, parle, euh, évoque des sujets liés euh, à l'océan. Donc on voit qu'on, par rapport à ce qui était présenté en amont, euh, l'ensemble des actions, qu'elles soient du côté de l'art-science, euh, qu'elles soient du côté des sciences participatives, l'objectif aujourd'hui, évidemment, est euh, de faire... ce qu'on traditionnellement ce qu'on appelle la diffusion des connaissances, mais également aller vers plus d'échanges, plus de partage pour aller vers de l'engagement. Donc aujourd'hui, voilà, dans le panel des actions, on va de, de choses très, très simples, comme une exposition, enfin très simple, très complexe à mettre en œuvre, mais plus descendante, on va dire, comme une exposition, jusqu'à des projets qui sont extrêmement engageants. Et ceci, également, pour répondre, encore une fois, avec ce besoin d'aller toucher le maximum de personnes, mais également un panel de publics variés. Parce que vous l'avez dit, les expos, elles voyagent. Elles voyagent en France, mais elles voyagent même à l'international. Enfin, je ne sais pas si avec le Covid, ça a été mis en, en, entre parenthèses, ça aussi. Mais euh... bon, ça a été plus compliqué, mais bien sûr, on fait un travail au niveau avec nos partenaires européens, à travers Exit également, hein, mais aussi à l'international. Et ça, ça fonctionne plutôt bien. Ce qui est compliqué, c'est de faire voyager des collections aujourd'hui, mais, euh... ouais. mais ça va reprendre. Euh, à propos d'Exaï, de Bruno Macquart, il euh, y, y a eu des projets hein, dans un temps euh, pas trop ancien qui ont été menés spécifiquement autour de problématiques euh, euh, marines. Écoutez, ça fait, ça fait maintenant un certain nombre d'années qu'il y a des projets européens qui visent à créer, euh, alors on, dit, on parle en anglais de Blue Society, société bleue, euh, de faire en sorte que la... Employé un terme un peu savant, la littératie maritime ou océanique se développe euh, dans nos pays et dans nos sociétés, c'est-à-dire qu'on euh, puisse développer la compréhension de l'influence que nous avons, nous vivons sur les océans et, et, et vice-versa. Et ça commence par des choses très simples, hein, puisque la moitié de l'oxygène de l'air, donc euh, on va dire une inspiration sur deux, vient des océans euh, grâce à l'action des, des phytoplankton. L'idée c'est c'est quoi Où qu'on l'en soit, que vous soyez à Lisbonne, à l'aquarium de Lisbonne, puisque vous savez que Lisbonne, en 1998, fait une exposition universelle sur les océans, que vous soyez à Paris, à Nancy, à La Rochelle, à Boulogne-sur-Mer avec Mouzicas, je prends des collègues français, sans évidemment oublier aussi la son aquarium et sa galerie 70.8, on pourrait revenir. À chaque fois, qu'est-ce qu'on veut faire On veut que nos concitoyens quel que soit leur niveau de connaissance, quelle que soit leur origine, quel que soit leur âge, puissent comprendre, euh, parler de ce qu'ils ont vu, et puis agir. Agir, c'est important. Ce ne sont pas simplement des endroits où on donne de l'information, mais où nous donnons à nos publics des capacités à être par eux-mêmes des acteurs, s'ils le souhaitent, euh, de leur propre vie, de, de nos vies collectives. On parle, c'est un mot bon québécois, mais qui est assez approprié, de capacitation... Euh, des publics. Euh, sur l'océan, sur ce qui est intéressant, c'est qu'un un premier euh, grand projet européen qui s'appelait for Society, qui a été de, de 2012 à 2015, et qui a été coordonné d'ailleurs par Dozica, qui a associé près d'une trentaine d'acteurs de 12 pays différents, c'était un gros projet, a d'abord cherché à comprendre quels étaient euh, les obstacles au développement de la littératie euh, océanique. Et on s'est aperçu une chose très simple, euh, c'est qu'en fait, euh, le premier obstacle, c'était le manque de de compréhension, de prise de conscience euh, des enjeux liés, euh, liés à la mer. Euh, et fondamentalement, ce n'était pas tant le manque de connaissance, mais le manque de compréhension des, des enjeux euh, globaux. Euh, et ce, ce premier programme a, a permis, euh, avec un système d'enquête euh, et de panel euh, euh, varié, euh, ben, ma foi, euh, de mettre le doigt sur euh, les domaines dans lesquels il fallait agir. Un petit exemple, par exemple, sur l'océan comme source de nourriture, euh, les Européens qui avaient été consultés disaient qu'il faut mieux sensibiliser les consommateurs à la surpêche, par exemple. Bon, on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne. Un deuxième sujet qui était, qui était peu clair, c'était comment est-ce que les océans peuvent euh, avoir un rôle thérapeutique et contribuer euh, à la santé des Européens. Donc ce, ce, ce, programme, ce programme, évidemment, a eu un a eu des prolongements puisqu'il a eu euh, un successeur euh, qui s'appelle Sea Change, qui a pris le relais de 2015 à 2018, qui là, a été coordonné par euh, des collègues britanniques et qui euh, a poussé le bouchon un cran plus loin, puisque l'idée c'est vraiment euh, d'aider, d'inciter les Européens à agir, puisque si on veut euh, sauvegarder les océans, il ne faut pas simplement euh, en admirer la beauté, mais il faut aussi euh, mettre ses bottes et se retrousser les manches. Est-ce qu'on euh, est, que... on est dans la décennie des océans, hein, qui a été décidée par, euh, par l'ONU euh, Pendant la récente euh, COP de 2015 en France, je crois que les océans étaient quand même assez peu présents des délibérations. On a l'impression qu'il y a un changement de perception quand même du rôle des océans, pour nous tous, hein, habitants de la planète. Euh, Marie Tabarly, est-ce que, est que vous trouvez qu'il y a, il y a, il y a ce, ce changement de perception il est, est, il est tangible de la part euh, du grand public. Il y a un rapport différent à l'océan qui s'opère à l'heure actuelle. Bon, je pense que le conseil est général, euh, euh, que ce soit sur l'océan l'état de la pête en, en général. Quoi. Après, il y a des gens qui ont peut-être plus d'anité avec la campagne, de la forêt, de l'océan. Euh, mais heureusement qu'avec tout ce qu'on fait comme sensibilisation, euh, et que ce soit, les, les gens soient un peu plus euh, concernés. Ça commence à imprimer. Oui, bah heureusement, parce que si c'est l'inverse, euh, au perso... <rire> Mais, euh, ouais, il y a de plus en plus d'initiatives. Maintenant, il faudrait euh, que les océans soient bien reconnus, bien commun de l'humanité. Il y a Catherine Chabot qui, travaille, qui travaille beaucoup pour ça. Euh, parce que, du coup, comme ils appartiennent à personne, bah, ils appartiennent à, un peu à tout le monde. Et s'il y a un moment, il va falloir quand même mettre un minimum de règles pour les, les eaux internationales. Donc, euh, ouais, je ne peux pas répondre par la négative à ça. Hein. Agnès, est-ce que le moment particulier dans lequel on est, là, avec la... On ne peut pas encore parler de sortie de pandémie, hein, puisqu'il est quand même jusqu'au cou, mais euh, est-ce que ça a changé un peu le, le lien que les lieux de science, comme ceux qu'on trouve à l'intérieur de l'AMSTI, ce lien qu'il a avec le public, on a l'impression que la nécessité de ces lieux est encore plus importante aujourd'hui. Là, on sort un peu de considérations purement euh, liées à la mer et aux océans, mais ces lieux, leur besoin devient encore plus nécessaire, non ah ben, c'est fondamental. Et un des rôles de évidemment, c'est de montrer l'importance aujourd'hui de la culture scientifique et technique industrielle, euh, son rôle, et euh, quand il faudrait euh, voilà, la soutenir, que, que les candidats, par exemple, apprécièrent. De c'est des cultures scientifiques, euh, parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le monde, pour accompagner euh, l'ensemble des, des concitoyens pardon, dans ces transformations euh, environnementales, sociétales, économiques euh, que nous sommes en train de vivre, ben, c'est fondamental d'avoir les clés, d'avoir les clés pour comprendre... Et, et je crois que l'ensemble des acteurs aussi travaillent beaucoup à développer l'esprit critique. C'est-à-dire, il faut donner le goût des sciences, d'accord Il faut engager et il faut aussi expliquer ce qu'on a dit tout à l'heure, la méthode, la démarche scientifique pour donner les clés aussi pour que l'ensemble des... Voilà, des des Français puissent comprendre et se repérer dans ce, ce qu'on appelle je prends l'expression de Bruno Macquart le maquis informationnel entre autres qui est sur nos, nos, nos à travers les réseaux sociaux donc ça c'est important Donc les réseaux, on a vu aussi tout le lien très fort qu'on avait avec nos publics parce qu'on les rencontre, hein, on les croise hein, dans nos actions, dans nos médiations. Donc l'idée du réseau, c'est aussi d'échanger, de faire ces remontées euh, d'échanges avec le public. On a été très malheureux hein, quand on n'a pas eu de, de, de public pendant un certain nombre de, de mois. Et on s'est beaucoup posé la question. Je pense qu aussi que ça a renforcé... Cette notion de réseau et comment travailler tous ensemble, que ce soit l'ensemble des acteurs, les musées, les sciences, les associations, les porteurs de, de, de projets de sciences participatives, les acteurs de l'art-science, etc., comment tous travailler ensemble, justement, pour porter plus haut, plus fort, justement, cette culture scientifique et technique, et sur les sujets des océans, Mais évidemment, ça évolue beaucoup, et si je peux dire encore une toute petite chose... Je pense qu'aujourd'hui, la perception de, de l'infiniment petit, de l'invisible, du plancton euh, dont nous avons parlé, des algues euh, qui n'étaient pas très glamour pour le public, hein, où on parlait d'ours polaires, euh, de grands cétacés, etc. Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience de toute cette biodiversité moins visible, inconnue, donc qui permet d'expliquer aussi l'écosystème qui, qui commence à passer dans le grand public. Et ça, c'est vraiment, vraiment, je trouve, très important et très intéressant. On le retourne. Donc, peut-être une dernière réaction de la part de, de Bruno Macquart sur ce qui vient d'être dit, notamment cette nécessité de développer un esprit critique de la part du grand public. J'imagine que c'est quand même un diagnostic sur, sur lequel vous êtes d'accord. Bien sûr, on est plus que d'accord puisqu'on est des acteurs de, euh, du développement d'esprit de critique. Je crois que nos, nos métiers, c'est de mettre en scène et en relation la connaissance avec euh, la société, le grand public, mais c'est aussi d'expliquer comment on la produit la connaissance, comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait. C'est important, euh, parce que la science est une démarche qui répond euh, euh, à une méthodologie particulière, qui est une méthodologie collective, faite décès erreurs où l'autorité n'a pas de place. Euh, c'est la contradiction qui doit être reine. Et puis en aval, on va regarder aussi comment la connaissance influe sur nos vies euh, et quel impact elle a sur nos sociétés, sur nos économies, sur le développement euh, euh, individuel. Euh, Collectif. Donc oui, l'esprit critique, il est, il est important. Mais je vais revenir à la question que vous posiez euh, précédemment, euh, juste pour mentionner le fait que dans son programme de financement de la recherche, donc sur 21 euh, 2021-2027, la Commission européenne a ciblé cinq thématiques, cinq grands défis euh, qui s'adressent à, à nos sociétés et pour lesquels euh, elle met de l'argent et elle mobilise euh, à la fois, évidemment, le milieu de la recherche, mais aussi, euh, au-delà de ça, euh, les acteurs que nous sommes bien, dans les cinq, il y a les océans, il y a la santé des océans. Donc, cette prise de conscience, elle est aujourd'hui plus importante qu'il y a quelques années. Et on ne peut que saluer le fait que sur ce sujet peut être moins connu ou moins traité, d'ailleurs, par nos établissements, et bien, nous puissions démultiplier nos efforts pour arriver à nos buts collectifs. Bon, c'est sur cette note... Pardon, Bruno Macquart, je vous ai coupé. Pas du tout. Bon, c'est sur cette note d'optimisme qu'on va terminer sur cette table ronde et sur l'après-midi qu'on vient de passer ensemble. C'est Bruno David, président du Muséum National d'Histoire Naturelle, qui va dire le mot de conclusion à cet après-midi et qui, ça va vraiment être le moment ensuite de se dire au revoir. Mais en tout cas, je remercie les invités de cette dernière échange. J'étais avec Annie, qui est donc la présidente de l'Amsti. J'étais avec Marie Barly, navigatrice et euh, créatrice du projet élémentaire, et Bruno Macar, euh, qui dirige euh, EXCITE, euh, le réseau européen des centres, musées et organisations de culture scientifique. Merci à tous. Et maintenant, la parole est à Bruno David, président du Muséum national d'Histoire naturelle. Merci de me, de me permettre cette conclusion. Avant de remercier évidemment tous les participants à cette table ronde et puis vous remercier d'être restés également, euh, je vais peut-être vous raconter quelques histoires parce que, euh, d'être président du muséum, j'ai chercheur au CNRS dans de nombreuses années et il se trouve que je travaillais en biologie marine. Donc euh, j'ai des, des histoires sur, sur l'océan. Euh, ce qu'on ne sait pas, c'est que l'océan, d'abord, il est très mal connu. Pourquoi Parce que l'océan, euh, on voit une surface et on ne voit pas trop ce qu'il y a dessous. Euh, la profondeur moyenne de l'océan, c'est 3700 mètres. Donc, ce n'est vraiment pas ce qu'on a euh, quand on est sur le littoral, même pour aller euh, regarder euh, les algues, ah, Isabelle. Euh, c'est ça, la profondeur moyenne de l'océan. L'océan, on dit souvent, c'est 70 de la surface de la planète. Alors, ça déjà, ça nous impressionne. Et moi, j'ai tendance à rajouter, oui, mais c'est 96 du volume offert à la vie sur Terre, parce que la vie occupe toute la profondeur de l'océan, alors que sur les, sur les continents, même si les continents sont cabossés, la vie, elle occupe une toute petite pellicule. Donc la vie des continents, l'espace offert à la vie sur les continents, c'est 4%. Dans l'océan, c'est 96%. Et comme nous sommes des animaux continentaux, bon, on ne sait pas ce qu'il y a dans ces 96%. Enfin, on le sait un peu quand même. Il hein. y a de la recherche qui se fait, mais on ne le sait finalement pas si bien que ça. Donc il faut explorer l'océan. Pour explorer l'océan, il faut surmonter des contraintes. On en a parlé avec les zones abyssales, les, les zones profondes. Ce n'est pas simple. Et là, on trouve une biodiversité totalement insoupçonnable, totalement bizarre. On a vu des images de l'Antarctique. J'ai eu la chance de plonger en Antarctique. Donc, évidemment, j'ai reconnu ces fonds, ces fonds antarctiques. Et euh, on découvre sans arrêt des choses exceptionnelles dans l'océan. Et en même temps, on découvre qu'on y exerce des pressions, qui sont des pressions euh, quand même assez considérables. Et là, je ne peux pas résister au plaisir de... Enfin, ce n'est pas vraiment un plaisir, d'ailleurs, de vous raconter une anecdote très personnelle. Il se trouve que j'ai aussi eu la chance de plonger avec le Nautil, ce sous-marin jaune de l'Ifremer, et j'ai plongé au large du Pérou, dans un secteur où il n'y a pas d'émissaire fluviatiles, il n'y a pas de grande ville, il n'y a, a, a rien de spécial. C'est relativement désertique, comme, comme cette partie du continent. On était au large, à l'endroit où la plaque Nazca plonge sous la plaque Amérique du Sud, donc on est sur une zone de tectonique des plaques. Euh, ça veut dire qu'il y, euh, y a une géologie un petit peu intense, il y a des remontées de, de fluides, alors qu'ils ne sont pas des fluides chauds au sens de ceux qu'on peut voir sur les sources hydrothermales, qui sont un petit peu plus frais, mais enfin quand même nettement plus chauds que le fond de l'océan il y a toute une vie qui se, qui se développe là-dessus, c'est absolument magnifique, j'ai plongé à 2500 mètres, je peux vous dire que c'est une expérience assez incroyable, et puis au bout, de, et c'était il y a une vingtaine d'années, et au bout quand même de quelques minutes ou dizaines de minutes de plongée, je ne me souviens plus, on est tombé sur un saut en plastique quand même, alors qu'on était, on était au milieu de nulle part, et que c'était déjà il y, a, il y a 20 ans, en gros. Euh, ça m'a marqué, j'ai vraiment l'image de ce saut encore en tête, et euh, ça veut vraiment dire qu'on a mis des cochonneries partout. Hein, Excusez-moi du, du langage un petit peu familier. Donc ça veut dire qu'il y, y a un besoin de protection des océans. Et quand on protège les océans, on protège la planète dans son ensemble. Parce que l'océan, il est à l'origine des grands cycles bio Il est à l'origine des grands cycles qui nous régulent le climat, qui nous régulent tout court. Euh, tout à l'heure, je crois que c'est Bruno Macquart qui a dit qu'on devait euh, au plancton océanique une respiration sur deux. Je vais me permettre de le corriger un petit peu. Euh, évidemment, avec grand plaisir. Je ne sais pas s'il est parti ou s'il est encore là. Euh, on, dans le cycle de l'oxygène, l'océan produit de la mo moitié de l'oxygène de la planète. C'est vrai, mais il y a une partie de l'oxygène qui est produit dans l'océan, qui est recyclée dans l'océan, qui est réutilisée par l'océan. Donc, On ne respire pas directement euh, l'oxygène qui est produit par le plancton. Bon, Ceci dit, c'était un petit clin d'œil que je voulais faire auprès de, de Bruno Macquart. Euh, mais si on veut que les générations futures puissent continuer de bénéficier de l'océan, il faut qu'on s'en occupe. C'est notre devoir de le, de le préserver. Et dans ce domaine, il y a un gros handicap. Ça a été évoqué ce matin, euh, quand on était au, au Cap-Pucin. Euh, le handicap, c'est qu'il y a la haute mer, et que la haute mer, c'est à tout le monde et à personne. Et que le fond de l'océan, et notamment l'océan profond, on l'a vu, c'est aussi à tout le monde et à personne. Et on sait très bien, à la fin du Moyen Âge, il y a eu la tragédie des communs en Angleterre où il y avait des, des forêts qui étaient laissées à tout le monde. Et il y a eu, après, une augmentation démographique, ce qui a fait que tout le monde s'est précipité sur ces forêts. Et il y a eu une surexploitation des forêts qui a fait que ça s'est effondré. et puis a, et Ensuite, les Anglais ont pris des, des mesures pour réguler tout ça, évidemment, au détriment d'une grande partie de la population et à l'avantage de quelques-uns. Ça, c'est un autre sujet. Et la haute mer, ça pourrait être un petit peu ça. Et ça me ferait beaucoup de peine qu'il n'y ait pas suffisamment de régulation euh, politique, parce qu'il s'agit bien de régulation politique pour la haute mer et pour l'océan profond, euh, qui fasse qu'on se retrouve face à une nouvelle tragédie des communs, mais cette fois à l'échelle de la planète, euh, pour, euh, pour l'océan auquel on doit tant. Alors tout ça, ça peut, quand on se rapproche du littoral, ça ne peut pas se faire sans lien avec les populations. La première table ronde nous l'a montré avec les marquises, euh, les inuits au, au Groenland, le, le Bénin ou la Nouvelle-Calédonie. Euh, donc on voit bien que tout est lié que les populations locales directement impactées sur les littoraux, parce qu'au passage, il y a 60% de la population mondiale qui habite à moins de 100 km de, de la mer. Donc on voit bien la, la pression qu'on exerce sur les littoraux, par notre présence aussi, euh, et on, les scientifiques parlent même de nouveaux biomes. Un biome, c'est une entité, une grande entité écologique. Il y, a, il y a un biome, par exemple, pour les récifs coralliens, il y a un biome pour la forêt tropicale, il y a un biome pour la savane. Et on parle de biome littoral parce qu'il y a une telle emprise anthropique que ça a amené à forger ce, ce concept. Donc voilà un petit peu ce que je voulais raconter sur la partie scientifique. Maintenant, je voudrais remercier bien sûr tous les participants. Je rappelle aussi l'engagement du Muséum national d'histoire naturelle sur la thématique de l'océan à travers ces stations marines, dont une, Concarneau, était très bien représentée aujourd'hui, l'autre est à Dinard. Donc nous avons deux stations marines en Bretagne. Et puis, le muséum, bien sûr, c'est de la production de connaissances, c'est de la vue-diffusion de connaissances auprès des grands publics. Ça a été montré à travers les images que vous avez pu avoir de l'exposition océan. Et c'est pour ça que le muséum est présent dans cette, euh, ces quelques jours du One Ocean Summit. Euh, Qu'est-ce qu'on peut en attendre de ce sommet Alors, déjà, moi, je me dis toujours, je suis toujours, je suis toujours assez optimiste aussi, je ne sais plus qui disait tout à l'heure, qui était optimiste. Euh, je suis toujours assez optimiste parce que je me dis, un sommet consacré à l'océan, il y a dix ans, on n'y aurait pas pensé. Il y a cinq ans, on n'y aurait pas pensé. Maintenant, on le fait. Donc, il y a quand même un début de prise de conscience. Il y a une vraie prise de conscience. Ça a été dit aussi sur le microscopique. Il y a quand même... Euh, on se rend compte qu'on dépasse simplement les baleines et les dauphins. Euh, il y a une prise de conscience sur le rôle de l'océan, sur l'importance que ça représente. Et je me dis, bon, un sommet comme ça, c'est peut-être quand même une façon de faire prendre conscience à un certain nombre de personnes qui ont, les, qui ont des, des pouvoirs importants. qu'il faut se préoccuper de l'océan. Je ne sais pas à quel moment ça va se traduire en acte, mais en tout cas, il y a une prise de conscience. Puis ça nourrit, on voit bien qu'il y a une communauté océan, qu'il y a toute une série de gens qui sont intéressés par l'océan, qui créent cette communauté, euh, qui est une communauté intéressante. Et une des propositions ce matin, c'est de faire pour l'océan l'équivalent de ce qu'on a pour le climat, c'est-à-dire le GIEC, et puis de ce qu'on a pour la biodiversité, qui s'appelle maintenant l'IPBES. C'est de faire l'équivalent pour l'océan, parce que dans l'océan, l'océan est tellement particulier, il est tellement loin de nous, qu'on sent qu'il y a besoin de faire quelque chose de particulier. J'espère que cette, cette proposition pourra prospérer. Donc je me réjouis que la, la protection des océans soit à l'agenda politique. Et puis, euh, au-delà de ça, euh, c'est bien d'en parler. Merci d'être venu, merci d'être resté. Euh, la devise du muséum s'est émerveillée pour instruire. J'espère que les images qui ont été derrière vous vous ont émerveillé et que les discours qui ont été tenus vous ont instruit. Et puis vraiment, pour conclure, ben, je voudrais remercier chaleureusement d'abord la directrice d'Océanopolis qui nous accueille, Nathalie Perron-Lecor, la directrice scientifique, Céline Liray, euh, qui a participé à, la, à une table ronde, les chargés de projets scientifiques et culturels, Marine Lemoëlle, euh, toutes les équipes d'Océanopolis qui nous accueillent, et c'est quand même grâce à Océanopolis qu'on est là cet après-midi. Puis bien sûr, je ne pourrais pas ne pas saluer les équipes du muséum qui se sont impliquées, en particulier euh, Nadia Méziane, qui, qui est présente, la directrice, euh, la chef de la station marine de Concarneau, euh, qui a été soutenue notamment par euh, d'autres équipes du muséum, notamment la direction de la communication. Je termine avec Olivier Lascar. Merci de nous avoir accompagnés, merci d'avoir animé ces tables rondes avec talent, avec pédagogie, en respectant l'horaire, il est 16h02, donc je devrais m'arrêter là et je vous remercie toutes et tous pour votre attention.